Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat qui aujourd'hui aura lieu et aura comme sujet les jeux mobiles. On est comme d'habitude avec IDekoon, comment ça va IDekoon Salut tout le monde, salut Luthor, ouais on est avec deux stars monumentales, hein. Incroyable, hein. Ah, deux ah, invités si incroyables. C'est ah, incroyable. Ah, non je te laisse les introduire Luthor. Euh, les présenter, ouais. Alors Sofiane Le Geek ouais. et Yekaze, Les. comment ça va les amis et... déjà <rire> bah écoute, ça va très très bien, merci à toi pour l'invitation, merci à Idekun également. Eh ça, eh, ça fait plaisir d'être chez vous les gars ah. Et... Je peux, peux m'introduire les gars Bonjour à tous les amis, bonjour Luthor, bonjour Idekun, ça fait grave plaisir ouais, d'être sur la chaîne de Lice Monaco pour parler bah, du coup des jeux mobiles, ça fait plaisir, plaisir. Ah, c'est ouais. bon, ça finit ton introduction, tu peux rattraper, tu peux rattraper, moi je suis content d'être là, il y a l'UTA, il y a eu des coups, il, il, il y a la geek family qui est déjà là, comme d'habitude les gars, c'est toujours, pas max de pouce bleu, mais bon, restez, et bombardez le chat, on est là pour parler de jeux mobiles, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, toujours un bah, plaisir de faire ce mardi débat, mais en plus ce soir, je dois avouer que c'est encore plus, particulier parce que bah, Sofiane, c'est mon ami depuis euh, maintenant de nombreuses années. Et quest ce que j'adore aussi, donc vraiment deux. Voilà, on est entre amis parce qu'avec Hidekoon, c'est pareil. On a... Avant, on était une team avec Sofiane et Hidekoon oui. sur un certain jeu PES. Après, mmh. Sofiane, il a pris un petit virage. Maintenant, il est sur les jeux mobiles. Il est avec moi. <rire> voilà, <rire> il, est <rire> avec moi. <rire> il a quitté notre team et maintenant, il est avec toi. Exactement. Exactement. Mais du, coup, euh, mais du coup, voilà, c'est vraiment un réel plaisir. Donc voilà, encore bienvenue. Je vous rappelle les amis, le sujet de ce soir, il est précis. Les jeux mobiles sont-ils l'avenir du jeu vidéo Et on va également parler bien sûr du jeu vidéo de foot. Parce que voilà, on va parler du jeu vidéo en général et des jeux vidéo de foot. Surtout que cette année avec eFootball, euh, il voilà, y a de quoi dire. Pour Exactement. vous rappeler un petit peu, les amis, euh, ça va se passer. Enfin, comment ça va se passer Tout simplement, la première partie, les dernières infos sur tous les jeux de foot. Et là, les amis, vous, avez à... vous allez avoir de quoi rebondir. On va vous demander votre avis, les copains. Mmh. Ensuite, le débat, la bagarre. Et à la fin, on répondra à toutes les questions du chat. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la dernière partie si vous avez des questions. C'est à ce moment et seulement à ce moment où on répondra à vos questions. Voilà, c'est très important. Les amis, vous êtes tous prêts bah, non, on est frais nous. Nous. Est nous, on est parti chaud nous. C'est pas pour, pour les dernières infos. Du coup, bah, bah, ah ouais, il bah, y, y a du jingle. Euh, euh, euh, ai eh, Qu'est-ce que vous <rire> croyez C est C est Quel recrue ah. Alors tout le <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> tout le budget est passé dans le jingle. C'était juste pour vous prévenir. Première info, première info. La semaine dernière, on recevait Guru pour la sortie de Football Manager, et ben figurez-vous qu'ils ont déjà atteint le million de joueurs, un million de joueurs sur Football Manager 2022 en euh, deux semaines, je crois. Euh, bon, quelque chose à dire là-dessus, c'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant est -ce que... et assez classique finalement. Franchement, chaque année, chaque saison, à FM, il fait le taf. C'est hein. une fan base monumentale. Est... Le jeu est de plus en plus joué, comme vous disait Gourou la semaine dernière. Moi, titre personnel, je n'y joue pas. Je ne sais pas si quelqu'un, et Sofiane vous joue un peu à FM. Veux comment alors, tu veux commencer Tu veux commencer Il m'a dit. comme ça, on, essaie, on, essaie, on <rire> À chacun votre tour. tour. <rire> millions, chacun, chaque chaque tour. tour <rire> alors, euh, en fait, Dieu je connais euh, gourou Yo, à toi, gourou Au cas où tu tomberas sur euh, sur ce live, euh, oui, moi je connais Football Manager. Malheureusement, cette année, j'ai même pas mis la main dessus, alors que c'est un concept vraiment que je kiffe hein, dans le domaine du gaming. Mais j'ai pas le temps. Clairement, là en ce moment, ah, j'ai pas le temps. Mais, ça, mais le le le le jamais. Truc. Il euh, y a moyen de faire quelque chose Pourquoi on en pas avec adepte, le... avec voilà, On en avait ah, non, avec a a parlé de faire un truc euh, sympa à deux euh, en, en, en live C'est ça Football Manager. Mmh, ou des personnellement, Moi personnellement je suis pas, je suis pas un, un adepte mmh. C'est à dire que j'ai déjà essayé euh, Mais après j'ai pas non plus Continué Faut pousser ouais. le truc voilà. Voilà, Faut bah, pousser le sûr. truc on dirait parce que voilà Football Manager, faut pas croire euh, de ce que j'avais pu voir et avec euh, Gourou, il m'avait expliqué justement les bases de, de Football Manager et euh, au final c'est un truc à prendre vraiment au sérieux de un coaching d'équipe. Ah, oui. À euh, total, voilà a, prendre au sérieux et total hein, Sofiane ça demande du temps comme tu disais ça tu disais. voilà ça demande du temps donc c'est pour ça que je me suis pas encore mis cette année mais pourquoi pas de qui c'est ça peu, euh... être c'est un peu pareil yes. pour moi mais euh, après il y a des y a des concepts sympas comme les drafts où mm. tu peux faire en, en une soirée euh, un truc sympa à plusieurs ça c'est vraiment cool ça c'est grave même en live et tout c'est super cool la prochaine info bon là on va attaquer les gars dans le vif du sujet on va on va pas on va pas éviter la question on va parler tout euh, de suite vrai. 10 ah. football Ouais. 2022. Ah, ouais. Alors, ça, c'est le contenu qu a eu, dont, dont, enfin, qui a été ajouté cette semaine. Donc, défi 1, gagner 3 points. Défi 2, <rire> gagner 6 points. Défi 3, gagner 9 points avec les équipes nationales. Voilà, c'est bon à souligner. Le, le petit manque, même s'il manque l'Allemagne, beaucoup se posent la question. Mais bref, bon, voilà. Ouais. Euh, bon, euh... C'est un oubli <rire> ou c'est volontaire Je ne sais pas. Il est dans la base de données. On ne sait pas. Euh, bon, Sofiane. Oui. Tu étais euh, joueur de PES, tu faisais du contenu, tu étais streamer. quelle oui. toi aussi, tu aimes beaucoup PES bah, J'ai grandi, grandi avec PES. Moi, pour moi, je vous dis la vérité, mon préféré, ça restera vie PES 5. PES 5, voilà. Le, ah, 6, bon le 6 est magnifique. Le voilà. 6 est magnifique, mais le 5, voilà. j'ai un souvenir de ce jeu incroyable et, euh, et j'ai grandi avec ça et, et, et voilà quoi non franchement ouais, c'est toute ma vie pour rappeler hein, pour rappeler quand même euh, parce qu'il y en a peut-être qui ne suivent pas exactement les infos de tout ce qui se passe sur eFootball eFootball devait sortir initialement enfin le 30 septembre est sortie une préversion euh, un peu un espèce, une espèce de démo le 11 novembre devait sortir la version complète qui ah, a été repoussée au printemps donc oui. pour l'instant on en est là, euh, Bon, euh, vous avez vu le bad buzz forcément, vous suivez les jeux vidéo les gars, oui, bad oui, buzz incroyable oui. quand même, hein. euh, Sofiane on n'a jamais vu un buzz aussi fort sur euh, un jeu euh, de foot Konami bah, ce qu'il y a, c'est que ça fait mal, en fait, parce que Konami, nous, on est quand même attaché à Konami, on est quand même proche d'eux, euh, surtout Konami France. Et euh, voilà, PES, en fait, c'était une licence qui est ancrée en nous, dans notre cœur, on a grandi avec ça, on kiffe également le football. Euh, je me souviens même qu'on avait fait des matchs euh, Hidekun, euh, Yekeis c'est moi... Euh, en... En... En... Voilà, ouais. ouais, C'est là où j'ai rencontré ouais, des collègues D'ailleurs, c'était là-dessus. Tu... Voilà, vous... C'était vraiment top. On avait première... joué voilà. à 3, c'était vraiment super sympa. C'était super, super... Non, le super, super bien. bien. Il y a des concepts en fait, qui pouvaient être intéressants et améliorés par la suite dans PES. Et malheureusement, aujourd'hui, avec eFootball, alors je tiens quand même à le préciser pour ceux et celles qui sont dans le live, qui nous suivent voilà, sur les jeux mobiles, etc. eFootball, euh, e aujourd'hui, c'est le PES de l'époque, sauf que le nom a changé. Voilà, je tiens quand même aussi à Exactement. le préciser, aujourd'hui, maintenant, c'est eFootball. Mais euh, voilà, ça fait, mal, ça fait mal de voir que, il bah, faut le dire, ils se sont ramassés, en fait, sur leur concept de eFootball 2022. C'était totalement inattendu. Voilà. C'était totalement inattendu parce que, justement, il me semble, parce que j'ai suivi un peu ça de, de loin mais il me semble qu'ils n'avaient pas, pas lancé la version euh, 2022, enfin 2021. 2021, bref, en gros, ils ça, attendaient. Il y avait une version 2021, 2021. c'est bien ça, pour justement as fait sur le sur, sur e-football. Le e Et au bon final, jour. quand on voit le eFootball, football c'est compréhensif. Donc euh, compréhensif, On en parlera tout raison. à l'heure pendant le débat, parce qu'en fait, la stratégie de Konami, elle a été de faire un jeu mm. euh, cross platform qui est quand même très axé sur le mobile, justement. Donc euh, franchement, ce soir, on est en plein dedans. Donc on reparlera ouais. d'e-football un petit peu mmh. plus tard dans la soirée. Mais voilà, c'était un petit peu l'actu de la semaine qui n'est pas folle, on va pas se mentir, mais il mmh. fallait bien euh, en parler. Pour continuer ça, avec oui. e-football, euh, e mmh. figurez-vous qu'il y a une compétition internationale qui a eu lieu, et ça c'est Idé Koun qui va nous en parler, qui a eu lieu en Israël. Malheureusement, mmh. il n'y avait pas de représentant français. Euh, c'est oui. un Georgien que je ne connais pas, Rati Navava, qui a gagné. Mmh. Ima, tu connais ou pas euh, je te le dis honnêtement, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et même au niveau de la compétition, j'ai vu qu'il y avait quand même une exposition assez intéressante. Ouais. Moi, titre personnel, je ne l'ai pas suivi, pour vous dire la vérité. Il n'y avait pas de Français. Il y a pas mal de personnes qui disaient « ouais, il euh, n'y a pas de Français », etc. Je pense qu'il y a eu un souci de communication. Je ne sais pas s'il y a eu des califs, etc. Je vous avoue que j'avoue j'ai découvert quand le tournoi dit, un par petit par peu comme U... ça. par l'USF quand même, c'est une grosse. Ouais, l'USF, ça s'est passé. Euh... Du coup, le tournoi, il s'est passé euh... en, en Israël, ouais. il me semble. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, je sais qu'il y avait Adi Juve qui représentait Exactement. le Sénégal. Exactement. Il y avait José, qui est le joueur du FC Bayern de Munich, qui, avait... qui est parti et qui a fini troisième. Il a fini le podium. Il y avait Chris aussi euh, pour représenter le Portugal. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de français. Je n'ai pas vraiment de. C'était un espèce Parfois, non, de. Je n'ai de... pas d'élément de, de réponse. Hein. Ouais, ce championnat du monde. De toute façon, c'est vrai que la communication, ça n'a jamais été le fort dans, dire, dans, dans, dans le délire PES euh, niveau e-sport. Ouais, c'est un faible. En dehors de l'eFootball Pro qui est super carré, avec une très bonne communication, c'est vrai qu'en dehors de ce contexte-là, c'est difficile d'avoir toutes les informations. Il faut vraiment aller fouiller et c'est pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Et oui, il y avait d'autres jeux, vous avez raison dans le chat, il y avait d'autres jeux, il y avait du texte. Exactement, Cobras. Cobras que je salue, le frérot qui est toujours... tous pas. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans cette compétition, c'est qu'on a quelqu'un, personnellement, que j'aime beaucoup, c'est Momo Juve, notre Momo Juve, euh, qui, mmh. qui a quand même réussi à sortir des poules, qui a malheureusement échoué en quart de finale. Donc, euh, bravo à lui, Momo Juve, qui fait toujours de très bonnes perfs. Euh, un représentant mmh. du continent africain euh, qui sont tr très très sous-exploités. Sous ouais. sous on ne va pas, va pas se mentir, on les voit. Parce que en, déjà, ils n'ont pas de slots. En fait, c'est surtout, ouais, en fait, surtout les slots en Afrique qui sont un peu… Tu vois, la zone Afrique est un peu mise avec un peu le reste, dans le reste du monde. C'est vrai que c'est n'est pas… Ce pas entre guillemets juste dans la mesure où tu as beaucoup de joueurs, tu as beaucoup de bons joueurs et je pense que dans une compétition e-sport, peu importe le jeu, qu'on soit dans les jeux de foot ou pas, il faut impérativement avoir, enfin euh, donner la chance à tout le monde, surtout quand tu as des cracks Alors, et, et des potentiels comme ça. On en avait parlé, euh, Sofiane, à l'époque déjà de, des joueurs africains. On en avait fait des vidéos, des lives, etc. Malheureusement, depuis, ça n'a pas changé, malheureusement. Euh, ouais, ouais. Mais bon, c'est voilà, c'est cool de voir que… Alors Momo Juve pour la petite info pour ceux qui connaissent pas c'était à la base un joueur FIFA qui est fan de, euh, de la Juventus sauf que ouais. sur PS tu te rappelles on était allé euh, on était allé à, à la Juve hein, Sofiane quand son euh, ouais. ami a récupéré la licence exclusive de la Juventus lui en tant que fan de la Juve il s'est dit moi je peux plus jouer sur FIFA il y a assez, euh, il y a plus la Juve donc il est passé sur PS et il a perfait l'année dernière il a été euh, il, a, il a il a été dans les, au championnat du monde euh, officiel il, hein, fait les Worlds, ouais, il, il a, a fait, fait les Worlds, les Worlds. là il euh, il ouais, non fait mais c'est incroyable et, et il est tout jeune donc, on le salue, notre Momo. Mais l'histoire, elle est incroyable. L'histoire, elle est belle, elle est incroyable. Et voilà, mmh. je lui souhaite le meilleur, bien sûr. Bah, et en plus, c est, c est, puis, moi, tu me parles de Juventus. voilà Ce qu'il y a, c'est qu'on on va juste rebondir là-dessus. Moi, déjà, c'est un excellent souvenir. Le fait que voilà, je sois partie à la Juventus avec Konami, Luthor, etc. Je me souviens, il y avait également Julien Chaise et tout ça. On avait vraiment passé une excellente journée. Donc, en fait, Konami sont capables de faire des choses incroyables, tout comme faire le pire. C'est ça, en fait, que je n'arrive pas à comprendre. Il faudrait avoir un juste milieu, en fait. C'est que parfois, ils peuvent faire des choses vraiment très intéressantes. Et puis après, tout plomber avec euh, bah, du coup euh, du manque d'infos, du manque d'organisation, ah, euh, manque d'écoute de la communauté, malheureusement. Et voilà. Alors, on ne peut pas te contredire, euh, Idé cool. d'ailleurs D'ailleurs, l'eFootball Pro, c'est encore une fois un très bon exemple. C'est peut-être un des meilleurs projets eSport euh, oui. euh, qui a été construit. C'était vraiment très bien, là. même l'année dernière, oui. même quand c'était en, en pure online. Mais il y a d'autres côtés, voilà où c'est très très compliqué. On continue dans les infos parce que c'est pas fini. Après, on va passer au débat. UFL, UFL, euh, un nouveau, euh, un nouvel intervenant dans les jeux de foot. Hein. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais ils nous ont annoncé cette semaine un nouveau partenariat avec le Borussia glad Gladbar, j'espère que je l'ai bien dit. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On attend des infos. Normalement, on devrait avoir du gameplay montré au mois de novembre. Il nous l'avait annoncé, le mois de novembre, bah, il ne reste plus, plus grand jour. Ah, il ne reste là. plus beaucoup de jours. Il y a pas mal de ouais. personnes, justement, des communautés qui qu de foudre, qui, Personnellement, qui je suis à... hype. Ah. Ah. Ah. Moi, j'attends, sincèrement, j'attends des concurrents à FIFA. On est d'accord. Ouais. Moi, moi, moi c'est pareil. Quand j'ai vu UFL, et puis après, il y a également Goal et ouais. tout ça. Je suis en train de suivre tout ça de très près. Hein. Moi, voilà. Mais... Euh... Euh, c'est très bien, c'est très bien qu'il y ait des concurrents et j'ose espérer qu'ils seront à la hauteur, en tout cas en termes de communication, Continu mais, aussi. mais surtout en termes de communication ils sont très forts, on voit qu'ils savent où ils vont, euh, même dans leur communication ils piquent là où ça peut faire mal pour la concurrence euh, les teasings sont toujours de plus en plus incroyables, ils arrivent à générer une interaction euh, via leurs tweets, etc, qui commence à prendre une certaine partie de la communauté des joueurs de football euh, en jeu vidéo, et je trouve ça vraiment intéressant s'ils sont aussi bons en communication qu'ils le seront dans euh, la mécanique de gameplay du jeu, je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment incroyable et j'ai de découvrir ça bon, Très bien, ouais, sujets, je... hein. euh... pour l'instant c'est un sans faute hein, comme, nous, comme nous dit Pierre-Emmanuel euh, sur oui. le, chat, dans le chat en vrai pour l'instant c'est un sans faute, t'as raison Sofiane et je pense qu'il y a pas mal de hype hein, comme le disait Case. Ouais. maintenant encore une fois hein, c'est bien la com et moi je sais vous savez très bien que je sais que bon la bon communication c'est ah ben oui, bon bon. essentiel mais là il faut pas se louper avec les premières images de gameplay, ouais, car clairement, bien. il faut convertir l'essai. L'essai là, ok c'est faut aye, absolument aye. convertir. Ah, oui. Et moi, j'attends des images de gameplay. Même okay. si on est hype, on a quand même peur. Ouais, oui, bien oui. sûr. Mais tu, vois, voilà, ça. tu peux être hype et en même temps avoir quelques ouais. Mais comme l'a dit Sofiane pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Oui. Donc, on peut, aussi se, au dire, on peut aussi se dire pourquoi ils ferait très bien et après, ils se louperaient. Tu vois, après, après les, le gameplay du Thor et la com, c'est différent. Alors, Honnêtement, le, la com, même que... nous, à nous quatre, on peut faire une strat de com et faire les choses bien. Ah et puis le bien. gameplay, c'est subjectif, parce que ça peut très oh, bien ouais. plaire à Yekez et pas à moi, etc. Il va falloir que ouais, je... ça plus grand nombre. Oui, mais on se met toujours d'accord. Par exemple, le, je, voilà, je le dis, le gameplay de FIFA, mm -hmm. je le, le surkiffe pas totalement. Et, mm -hmm. et, mais pourtant, euh, on est unanime avec euh, Sofiane, c'est le contenu. Bien, bien sûr. sûr bah, c'est le seul pour jeu pour l'instant. Et il y a aussi un truc, les gars, c'est que faire un jeu de football, c'est difficile. Je pense qu'il y a ça aussi. Au-delà de l'aspect des licences, etc., les mécaniques, reproduire les différentes animations, etc., des joueurs, c'est pas un truc. Euh... Et je pense aussi que ça explique qu'il n'y ait pas eu de concurrent. En tout cas, les mecs, ouais. moi, j'en ai l'eau à la bouche. Hein. Je suis ouais. pressé comme vous, je hype, bah, hein. Merci Alexandre. Alexandre qui nous, annonce du, qui, nous, qui nous rappelle les partenaires. Hein, le Com club, il y a West Ham, mmh. le Shakhtar, le Sporting Portugal et Mönchengladbach. C'est quand même… Euh, alors, West Ham, c'est un club historique en Angleterre qui est très suivi. Alors, oui. même si nous, en France, voilà. Oui. Le Shakhtar, c'est le club principal d'Ukraine. Le oui. Sporting Portugal, pareil, grosse fan base au Portugal. Euh, en général, il y, a, voilà, il y en a trois. Hein. Mais euh, le Sporting, oui. c'est très important. Et Mönchengladbach, Gladbach, c'est également très, très suivi en Allemagne. Donc, ils font pas n'importe quoi. Euh, maintenant, on a. Euh, J'aimerais bien un club italien, un club français, un club, euh, un club oui. espagnol. Ce serait pas mal. Ouais. Et là, franchement, ce serait lourd. Hein. C'est la tournure, hein. Ouais, mais comme vous l'avez dit, pour l'instant, très bien. Euh, on enchaîne, et eh bien justement, on va parler de FIFA. Euh, cette semaine, jeudi, a eu lieu la Mino Cup sur cette chaîne. On est obligé d'en parler. Euh, J'ai eu la chance de le caster avec Mino. C'était incroyable, le niveau, il était exceptionnel. C'est Attends, moi, moi, je vais te dire, la Mino Cup, mais franchement, c'est un délire. Moi, je connais Mino bah, depuis qu'il avait commencé à l'année au e-sport. J'avais fait justement une vidéo YouTube à l'époque. Il euh, y a de ça, je ne sais plus combien d'années. Maintenant, j'entends, il y a la Mino Cup. Est-ce qu'à l'époque, si on t'avait dit euh, Mino, il sera euh, joueur pro joueur de FIFA euh, à Monaco et qui fera des... des, des, des, des, des... Des trucs comme ça avec huit des meilleurs joueurs du monde. Là, on ne parle pas de, de mecs qu'on va oh. chercher dans, dans, nos, dans nos copains. Il y avait, euh, il y avait le petit Anders, si vous mmh. le connaissez forcément avec ses mmh. records mmh. l'année dernière, 325, je crois, victoire. Ah, qu'il a perdu, justement. Il a perdu des au premier tour. Ouais. Euh, euh, il y avait Leandro euh, Pichotto, d'ailleurs, qui a fait, euh, qui a fait euh, mmh. finaliste. Euh, il y avait euh, Nkanté, le joueur du PSG. Non, mais il y avait des joueurs mmh. incroyables. Et du mmh. coup, euh, donc voilà, c'était. Il y avait un beau casting. Ouais. Il y avait un casting. -il, ouais, il y ouais. avait un beau casting et c'est la, on va dire, c'est la première édition, euh, les gars. Il y en aura pas mal au cours de la saison. On bosse sur pas mal de projets, pas que niveau Mino Cup, mais il y a pas mal de petits. Euh, ce format-là sera reproductible pour pour pas mal d'autres événements. On vous en parle très vite, les gars. Donc ça. Fréquence par trimestre. Ah ça, ça il y a la pas, pas mal de trucs. Qui ah, arrivent, et je vois. demande pour la communauté, je <rire> moi, demande. Tu raison, non mais t'as c'est bien tenté, frérot. <rire> moi ce serait que moi, je voudrais que ce soit le plus souvent possible parce que j'ai trouvé que c'était. C'est bah, c'est pas... faisable, hein, je pense. Pas parce pas que faisable. parce que j'ai participé, mais même les, le, niveau, <rire> vois, le niveau, il était incroyable. le niveau il était incroyable. On enchaîne avec euh, euh, les news du coup purement FUT, purement FIFA. Ça c'est les. Euh, les Squad Foundation Series qui sortent là avec euh, des cartes boost euh, période réduite à récupérer gratuitement avec des défis ou des DCE. Donc, ça c'est important de le souligner mmh. parce qu'on parle beaucoup de payants, c'est vrai, mais il y a aussi des trucs gratuits sur FIFA. Et enfin, on a la roadmap de FIFA, donc les compétitions officielles qui vont nous concerner, nous, euh, l'AS Monaco. Et là, c'est Koon qui va vous en parler parce que l'échéance, la ouais. première, arrive très vite. Ouais, c'est la première échéance en 1-1, one -one, c'est la première fut Cup qui arrive samedi et dimanche. Il faudra, euh, on va essayer d'être performant avec Redia et Amino, essayer d'engranger des points pour le ranking des Global Series qualificatifs à la fin de la saison pour les playoffs. Espérer être à la Coupe du Monde, hein, c'est l'objectif de tout le monde. En tout cas, il y a une grosse compète les gars en, en 1v1 samedi prochain. C'est samedi et dimanche. Bah, très très bonne chance. Et ouais, et... super important. Ouais. Et bien sûr, félicitations à Amino qui est encore une fois euh, sélectionné euh, en équipe de France. Hein. Ouais, ah, il, a... fait, il fait partie des fait 12. Je, je... Il me semble que c'est les 12. Ouais, il fait euh, partie 12... de la présélection. Ouais, c'est la présélection, ça se joue à Clairefontaine. Il y a justement le compte de It e de France qui a communiqué pas plus tard qu'il y a une demi-heure, je crois, ou une ouais. heure à peu près, par rapport euh, avec les casteurs, justement. Les casters qui disent... Ouais, ouais t'imagines la FFF, t'as ouais. Clairefontaine, <rire> etc. C'est ouais, hein, exceptionnel. Non, mais c'est un truc de fou. Et si quand je vais raconter ça à mon père, il va pas y croire. Du coup, on espère nous à titre personnel que Mino, voilà, fera partie de l'équipe de France comme il l'a été l'an passé. Et comme Walid Ousma et était pour PS l'année dernière, on espère. Exactement. Et ils dorment, du coup, ils dorment dans la chambre Lilian Thuram, la chambre Zinedine Zidane et tout dans les vraies chambres des vrais joueurs. C'est incroyable. C'est ouf, c'est ouf. Franchement. Non, mais c'est là où on voit que maintenant, on ne peut pas prendre l'e-sport au second degré, il faut prendre ça vraiment sérieux. Euh, au sérieux. Maintenant, ça devient... Un, un, uniquement l'e-sport console, parce que l'e-sport jeu mobile, oui. c'est vite fait, les gars, non ah C'est le mec qui commence à attaquer ta vie. Ça tombe bien, les amis. Calme-toi, on va, on va euh, arriver. Euh, je troll, je trolle, les on mecs. Passe. <rire> on passe au débat, les amis, le débat. Let's go. tout de suite la bagarre. Ah, bah, bah. bah. Ouais bah c'est le même jingle là, je vous ai dit, on avait tout euh... mis dans le jingle, on n'a pas pu en faire... Allez, je suis mort Les amis, le débat, on va parler bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de ce live, de, des jeux mobiles, mais également des jeux mobiles de foot, parce que c'est deux choses complètement différentes. Là, hmm. on a deux spécialistes des jeux mobiles, notamment Dragon Ball. Les gars, on va être, on va être sérieux deux minutes. Les jeux mobiles, c'est pas vraiment du jeu vidéo. Non, non, non. non <rire> voilà, Bien. Ça, ça commence à attaquer le vif du sujet, là. Vas-y, comment Il y a, vas -y. y a une grosse audience. Il y a une très grosse audience. Il y a un gros public concernant le jeu mobile. De un, okay, tout le monde a un téléphone. Okay. Oh, Excuse-moi, bon, okay, je te coupe juste une seconde. C'est ouais. la meilleure des phrases, celle-ci. C'est-à-dire ouais. cette, cette phrase elle résume énormément de choses. Tout le monde a un téléphone. Mais, mais bien sûr. Et attends, attends, Et ils sont très malins. C'est que les jeux mobiles sont gratuits. Voilà. Pas tous mais on va dire les plus gros sont gratuits et ils rajoutent un contenu additionnel dedans payant. Ça veut tout dire. Et pour te dire que on peut dire le chiffre, Bien on sûr. peut dire sur ça, bon... est... Chez Bandai Nabco il lâche, le il chiffre... leur euh, il leur euh... ah, il direct. Ah, ah, ah, dire <rire> le chiffre d'affaires de Bandai Nabco, le chiffre d'affaires numéro 1 de Bandai Nabco est un jeu mobile. Le chiffre d'affaires numéro 1 de Konami, c'est le mobile également et loin devant voilà. notamment. Voilà. Mais, Imad, Non mais Donc, beaucoup de joueurs jouent aux jeux mobiles, il y a une grosse audience, donc ça veut ouais. dire que c'est forcément qualitatif Non, en fait, c'est que justement, à partir du moment où tu as une audience, où tu as une accessibilité, on va dire, universelle, c'est-à-dire que tu sois d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, en fait, tu peux justement faire en sorte d'avoir cette, cette qualité pour, tu vois, bah, avoir un engouement. Et je pense que c'est ce qui est en train de se créer. Moi, à titre personnel, les jeux mobiles, je n'aime pas du tout, parce que, bon, avec mon téléphone, je ne trouve pas ça ultra... C'est pas agréable pour moi, c'est pas confortable, ce que tu veux, et je préfère ce plaisir avec ma télé, la console, etc., ou l'ordi. Mais si tu me dis, ouais, est-ce que c'est l'avenir Ouais, clairement, ça fait partie de l'avenir. Bien sûr, il y aura toujours les consoles, mais oui, tu... Moi, je suis plutôt positif, attention, j'ai taclé vite les ils sont sociaux, mais je suis... Moi, je suis avec eux. En fait, la phrase qu'a dit... Y yeah, pour moi, elle est très significative, c'est-à-dire que oui, tout le monde a un mobile, et plus on est fou, plus on rit, plus on est fou, et plus on peut envisager des événements, euh, des nouveaux styles de jeu, etc. Je pense, moi, ouais, que, que je mobile, c'est, je pense que qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir, et, et peut-être que Konami est précurseur finalement, tu vois. Oui, non, mais après, clairement ça après. Mais... après... Oui, ouais, ouais, vas-y. Euh, toi, Sofiane, je me rappelle, tu avais fait des vidéos, je sais plus le nom du jeu, c'était une espèce de Zelda-like, qui était très beau. Non, je voulais te parler, est-ce qu'on est, est qu peut trouver des jeux Aussi bien, aussi beaux que sur console Ah bien sûr, ah bien sûr Non mais clairement c'est là où il euh, faut savoir faire la distinction euh, Entre les jeux console et jeux mobiles Actuellement on a des jeux mobiles qui deviennent aussi beau voire plus beau que des jeux consoles là tu l'as très bien résumé avec Genshin Impact qui est un jeu euh, cross platform donc il à la fois sur console mais sur mobile euh, ah, c est c est bien. Bien. Et, et gratuit en plus il faut le préciser c'est gratuit même s'il y a des micro transactions en plus dans le jeu vous pouvez très bien vous en sortir en jouant euh, en mode free to play euh, gratuitement et le jeu sur votre mobile tourne vraiment super bien et est super propre bon forcément si vous avez un PC de fou euh, bien évidemment c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer sur PC avec voilà une carte graphique dingue mais sur mobile moi je sais que j'ai un très très bon téléphone il est incroyable téléphone en salle d'attente ouais c'est ça en salle d'attente hein euh, dans ton bus c'est ça dans ton tram N'importe où, chez la famille, tu as ton téléphone. Dans ton lit, tu Dans joues. ton lit, tu en as marre d'être sur ta chaise, tu te calmes dans ton lit, tu mmh. joues. Tu, tu vois vois pas ça c'est particulier à l'heure actuelle chez, chez Sofiane Le Geek, c'est voilà. un, un, un truc de fou. Après, vous avez parlé des jeux free to play, c'est vrai, d'ailleurs, c'est la majorité, peut-être même euh, tous les jeux mobiles. Je me rappelle qu'à un moment, ils avaient commencé à sortir des jeux complets payants, je pense que ça n'a pas marché. Oh. Non. non, non. Voilà, c'est ça. Les, les, les jeux, en fait, payants, euh, sur lui, mobile... non, mais en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu mobile va cartonner euh, Le nombre d'utilisateurs, déjà dans un premier temps, le fait que tes potes, etc., euh, que tu connais, ou même les plus jeunes, hein, qui vont en cours, etc., vont pouvoir télécharger gratuitement un jeu mobile sans demander l'autorisation de leurs parents pour l'acheter. Euh, au final, plus il va y avoir d'utilisateurs sur le jeu plus l'éditeur et les développeurs vont se dire là on tient quelque chose on commence à avoir vraiment une grosse communauté autour du jeu qui commence à se développer et forcément bah, quand tu balances des micro transactions et que quand toi tu joues à ton jeu et que tu vois que tu arrives toujours à trouver des adversaires hyper rapidement en 2-3 secondes etc tu t'accroches à ce jeu, tu vas mettre de mmh. l'argent et après c'est effet boule de neige, le jeu commence à décoller bien et là sûr. voilà. De toute façon, tous les jeux gratuits euh, sur mobile fonctionnent mieux que les jeux payants. C'est voilà, mathématique, c'est un il, il, il, Ils savent très bien qu'en gros, il va y avoir des microtransactions. Voilà, ils savent. Et bien, bah, euh, fin du débat, ils découle Les jeux sont gratuits, <rire> ils sont géniaux, il y a plein de monde. Euh, non, c'est si simple que ça. Parce que pour moi, non, je... il y a, y, a, y a plein de nuances en fait, c'est-à-dire, on ne va pas répondre à les questions de façon comme ça, mais il y a, y a du bon, moi personnellement j'ai du mal à kiffer, tiens j'ai une question à poser à Ikez et Sofiane, oui. euh, oui. vous avez le même plaisir que ce soit euh, avec une expérience mobile plutôt qu'une expérience sur console ou sur PC Ah oui, non mais totalement, moi en fait euh, je, fais part, je fais la part des choses, je kiffe et la Ikez, console. il n'a pas l'air d'accord hmm voilà bah, bah Justement, ah, on, ouais, on, écoutera, on écoutera juste après Moi, en Avec fait, euh, j'arrive à faire la part des choses Je sais que quand je joue sur console, je suis sur console Quand je suis sur mobile, euh, je sais que je ne suis pas sur une console En revanche, écoute bien ce que je vais te dire Quand je joue par exemple au jeu mobile Dragon Ball Legends Parfois, j'ai beaucoup plus de plaisir que de jouer à un jeu console Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait tellement plaisir de se dire Chaque année, tu joues toujours au même jeu, mais ton jeu évolue D'année en année, on te sort des mises à jour, on te sort du contenu sans cesse. Et encore là, ce matin, il y a une grosse célébration euh, sur le jeu qui arrive. La célébration de fin d'année, oh, elle commence dès demain. Graphiquement. Hein. Graphiquement, mais ils ont encore fait évoluer le jeu et ils ont même fait évoluer la mécanique de. Là, là tu, parles, tu parles de Dragon Ball Legends, hein, ça. Voilà, je, je parle voilà, de, de Dragon Ball Legends. Mais c'est pareil pour d'autres jeux comme Genshin Impact, etc. Et moi, franchement. Je me dis, bah, ça fait trois ans et demi maintenant qu'on joue à ce jeu-là. Moi, j'ai joué depuis Day One à DB Legends. Euh, okay. Là, je, je ne m'en lasse pas, en fait. Je m'en lasse pas et tous les jours, je suis content de me retrouver en stream voilà, avec mmh. la communauté, à échanger autour du jeu, euh, à prendre du plaisir parce qu'il y a du online, tu fais du PVP, tu peux aller faire du pvB tu, tu peux farmer des quêtes, tu peux faire des missions où tu vas jouer en coop avec ton pote pour aller taper euh, justement un gros boss, mais il y a trop de trucs mmh. à faire. Ouais, y a un... de contenu, c'est... Oui. Hey, toi, tu n'avais pas l'air d'accord euh, quand Alors, euh, il disait que tu prenais autant de plaisir que sur console. Parce que, parce que j'aime bien le contraste de ma vie. <rire> non, sincèrement, j'aime bien le contraste de ma vie. Euh, je suis un solitaire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé jouer au Final Fantasy. Au jeu solo. Les jeux solo, j'ai surkiffé. Toute ma vie, je me suis concentré sur le Final Fantasy X, le 8. Bref, j'ai surkiffé et j'ai passé mais, des heures et des heures et des heures et des heures à jouer au jeu. Et j'ai passé beaucoup bah, de temps et de plaisir à y jouer. Sauf que, en 2016, bah, du coup, j'ai découvert euh, Dokkan Battle. Euh, C'est un jeu mobile classique, hein. Oh, bon, voilà C'est pas un gameplay compliqué C'était le premier jeu et Dragon euh... Ball sur mobile Exactement, et ensuite il y a eu Dragon Ball Legends Il y a eu d'autres jeux mobiles etc., etc Je mmh. n'arrive plus à jouer à un jeu solo Je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'il y a un blocage, genre en gros par exemple Il mmh. y avait le dernier Kingdom Hearts 3 qu'on attendait déjà depuis des années euh, Je l'ai pris, j'essaie de jouer Bah j'y arrive pas Clairement, je n'y arrive pas parce que euh, maintenant, ça y est, je suis, je suis plus habitué à, à un mind. système de farm, de, de, de même de can battle. Il n'y a pas forcément d'online ouais, sur des ouais. can battle, ouais. mais euh, je suis plus habitué au système de farm. voilà euh, Je veux des, la collection, euh, je veux, je veux les dernières cartes, je veux tu je veux, je veux, je veux, voilà, je veux up mon niveau, je veux avancer dans mon aventure sur mon jeu mobile. Et ça, ça contraste parce que vraiment, j'ai passé des heures et des heures sur des jeux solo et maintenant, je passe des heures et des heures sur des jeux mobiles. C'est un truc de fou. Attention, est-ce que je vais vous provoquer après, euh, juste, tout dépend, après, je pense aussi, du style, les gars, de, de jeu. C'est-à-dire, justement, on va revenir, de toute façon, on va faire un petit chapitre sur, sur les bien. jeux de football. Mais je pense tout dépend du style, parce que finalement, les jeux auxquels vous jouez, les gars, c'est surtout tout ce qui est action RPG, j'imagine, non, euh, non Non, non, non pas RPG, du tout. Je... Je, justement, en fait, Dragon Ball Legends, à la base, c'est surtout un versus fighting mobile. Mmh. Il euh, n'y a, a pas de quête ou quoi. Genshin Impact, ouais. comme il pouvait le dire tout à l'heure, Luthor, ça c'est un action euh, RPG. Ouais, tu pas là, sur une map, etc. Tandis mm -hmm. que Devil Legends, c'est comme du Dragon Ball Fighters mais version mobile. Tu te tapes en 1v1 contre un mec, ou à la rigueur, on a des quêtes des euh, à faire en duo, où tu es en 2 contre 1. Euh, voilà, tu vas te taper. Donc euh, c'est surtout du combat. Token Battle, en revanche, euh, c'est totalement différent. On est sur un jeu qui n'a pas de online, c'est du PvE, où là, en fait, tu vas faire du farm. Euh, constant pour booster tes persos Augmenter euh, ton, ton compte Sur, euh, sur le jeu euh, Et le jeu arrive à tirer Une certaine richesse dans l'animation Des personnages qui est vraiment somptueuse Et fidèle à l'anime ou au manga Que l'on connaît de Dragon Ball voilà, Ils ont chacun leur particularité okay. C'est pas seulement Que l'action RPG Vraiment, okay. C'est un gameplay super technique hein, Comme le versus fighting okay. Mais il y est... a euh, provocation Je préviens oui. C'est des jeux vidéo auxquels vous jouez ou c'est des jeux de loterie ou c'est <rire> de la machine à sous Alors, tu as, as raison de te souvenir. Le non, parce qu'on peut pas... Oh, là, là, vous nous dites quand même, c'est le monde des bisounours. Mais il y a quand même un, les gats Après, tu vas nous oui. parler d'un certain jeu, My Hero Academia, qui est là peut-être une ah grosse ben. dérive. Mais... Ah là, il est en train de chuter d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. mais... ah. Vas-y, attention. Attention, ils sont malins quand même, en fait leur objectif c'est quand même de faire du chiffre bah voilà, ils, vont enfin... sortir, ils vont pas sortir un jeu gratuit et il va rester gratuit, les développeurs vont être payés de quelle manière, enfin tout, euh, enfin voilà, c'est un tout ils, ils te permettent quand même d'avoir une monnaie dans le jeu qui va, qui va faire que bah, tu vas invoquer, on va dire ça comme ça Tu vas faire du pack opening pour récupérer les dernières cartes, etc, etc Mais aussi quand tu arrives à un certain stade du jeu, bah, tu vas avoir moins de monnaie dans ce jeu et va falloir passer euh, voilà, la caisse, c'est le gacha, on appelle un gacha. Ah, oui. exactement, un gadget Mais attention, attention, il y en a qui s'en sortent très bien en tant que fit, euh, free to play. Voilà, on ça. appelle ça comme ça. Il y en a qui s'en sort très bien aussi en tant que pay to win. <rire> après, le bancaire s'en sort un peu moins. Non, on mais c'est vrai, peu vrai. Le, la moyenne euh, des joueurs, combien ils mettent à peu près. Euh, on, a une, on a, on a, on n'a pas d'infos comme ça, euh, compliqué à savoir. Moi, moi, en tout cas, moi, si tu veux, je peux te donner le chiffre en tant que streamer combien j'ai mis Et dans toi le jeu. Streamer, ça Pour moi, ça. pour moi, ça... Ah ouais. Sur Google Play, tu as tout ton ah, tracking, Play, moi, je veux pas voilà, moi... à voir. Tu es prêt à le donner Et eh, moi, ça fait quand même depuis 2016, du coup, que je joue à Dokkan and Battle. Que... Euh, la première année, j'avais plus de cristaux, du coup, à farmer. Donc c'est que fallait attendre vraiment des événements ouais. qui venaient et qui donnaient 10 à 20 cristaux par-ci ouais. par là. Les cristaux c'est comme les crédits voilà. dans FIFA. Mais pour moi c'est voilà. votre, votre métier, c'est comme les mecs. Euh, oui, voilà. Oui, voilà. Et, et, tu fais et pas en... ça, tu t'enlèves une partie du jeu, euh, les, les gens ils vont pas venir. En... Euh... C'est ce qui intéresse le plus, bah, le euh, fait de savoir... Voilà, les invocations, c'est comme le pack opening, c'est ce qui intéresse mmh. le plus la communauté, la curiosité, savoir en combien de temps tu vas faire tomber le personnage, etc. Et nous, en fait, bah, on a besoin de matière, on a besoin de contenu, on a besoin d'obtenir le dernier personnage pour justement jouer avec, le montrer à la communauté et montrer de quoi ce personnage est capable. Ouais. Au cas où, ce... Il y, en a, il y en a certains, ils attendent de voir les youtubeurs les streamers, etc. Euh, à obtenir le personnage avant eux-mêmes d'aller invoquer. Savoir si ça va être intéressant ou non euh, d'obtenir ce personnage. Donc là-dessus, il y a ça. C'est Et... testeur, quoi. Et mais ça, voilà. bon, du coup, c'est encore pire. Moi, moi si j'avais ce débat-là déjà en, en 2017-2018. C'est dans le sens où est-ce que les jeux gacha de ce type comme Dokkan Battle ou Dragon Ball Legends sont vraiment des pay-to-win Je m'explique. C'est pire pour moi. Parce que tu vas mettre on va dire de l'argent pour avoir une monnaie ou tu vas le dépenser sur un portail ou tu n'es pas sûr d'avoir le personnage en question. Tu vois le truc c ou ça. pas ouais, C'est si de en... la loterie un peu, hein. tu ouais, vois, c'est ça. C est... C est... Mais il y en a un qui l'aide dans le chat, euh, Fortnite, euh, la geek family, il a raison. FIFA, c'est la même chose. Ah oui, euh, oui. FIFA, alors oui. sauf oui. que alors moi, tu vois, euh, je suis vraiment euh, l'exemple typique. J'ai joué beaucoup à FIFA, je faisais beaucoup de pack opening euh, à l'époque. Euh, on va dire, dans, dans les jeux mobiles, on n'a on a, on a pas réussi à atteindre quand même le summum, le pompon, j'ai envie de te dire, ouais. euh, de, de, de la loterie. Parce que FIFA, c'est vraiment abusé. Tandis que nous, sur les jeux mobiles, on a tout de même un système de pity, par exemple dans Dragon Ball Legends. Ouais. Arriver à, un, à une certaine somme, à un certain montant dépensé, ouais. on te donne le personnage, quoi qu'il arrive. Un coup, ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle une pitié. Tu as. Ouais, la... Est-ce que tu as, est-ce que tu as le montant de base Parce qu'après, ça peut être. Oui. Tout système peut être obsolète parce que finalement, le mec, il va se dire, je sais que si je donne cette somme, quoi qu'il arrive, je l'aurai. Tu vois ce que non. je veux dire savoir vraiment à quel moment tu auras le personnage parce que tu peux l'avoir en, en une single. Voilà, c'est ça Donc c'est une, c est, c est, en une seule... À en en voilà. fait, il ouais. faut, faut que tu saches, euh, je te dis une bêtise, là, voilà, sur euh, Dragon Ball Legends, euh, arriver à tant d'invocations, je crois que ça doit représenter à peu près 4 ou 500 euros, euh, quelque mm -hmm. chose comme ça, tu es sûr d'obtenir ton personnage Sauf que ce personnage, tu pas obligé d'aller jusqu'aux 500 euros. Des fois, voilà, tu as juste mis euh, 5 euros, boum, tu, tu l'as fait tomber, tu été rien, juste une single. single voilà. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Par exemple, tu vas mettre deux multi, tu vas l'avoir en deux multi. Voilà. En fait, il y a des personnes qui peuvent l'avoir en une single, donc ouais, on va dire 100. Bah, C'est le hasard. C est, c est comme y a des quoi. personnes qui peuvent mettre 40 000 cristaux voilà, ouais, et ne pas l'avoir. C'est la un truc de fou. C'est la loterie. Mais ça fait quand même partie des choses où. Ça, c'est pas les, quand même les bons côtés. Après, évidemment, comme tu l'as dit, hey, pas les bons côtés. il faut, être... faut faire beaucoup de prévention. Il faut faire attention. Il voilà, ouais, faut être objectif. Il faut le dire. De... Dans... Dans... Dans... Dans... Le jeu, si tu le payes pas à la base, c'est que tu vas le payer forcément à un moment. C'est normal. Les... Comme oui. tu l'as dit, sont... c'est une entreprise mercantile. Ils sont là pour faire de l'argent. Bien sûr. Tu... C'est bizarre que voilà, ce ne soient pas les mêmes fonctionnements de... entre les jeux consoles et les jeux mobiles. Free to play du côté mobile. Euh, les consoles, bah, eux, qui restent sur leur leur système classique, même si on voit quand même de plus en plus de free to play. Malgré tout, on se rend compte que le plus gros, euh, la plus grosse part de marché en oseille, c'est sur les jeux mobiles. C'est les jeux mobiles qui rapportent. Mais tu as, as dit Bandai, nous on a dit Konami, mais c'est pratiquement euh, tous, les, tous les éditeurs. Moi, ça, ça m'inquiète. Alors, ouais, cette partie là, c'est vrai que ça peut être inquiétant, effectivement. Euh, après, je pense qu'il faut que ça soit quand même régulé au bout d'un moment, parce que c'est vrai qu'il y en a, voilà, ils prennent peut-être un peu trop de liberté à trop accentuer là-dessus, voilà, par exemple, pour moi, FIFA, je trouve que c'est abusé, c'est beaucoup trop, trop touché, si parce en fait. qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas, voilà, si tu as envie d'avoir Cristiano Ronaldo dans ton équipe fut, euh, tu peux peut-être l'obtenir juste avec 10 euros, ou comme tu peux avoir mis 10 000 euros dans le jeu et tu ne l'as toujours pas fait Mais... tomber, c'est quand même, c'est un délire. C'est comme la fort, réglementation qu'ils ont fait en Belgique. Voilà, et en Pays-Bas aussi. Ouais. Par contre, ouais. la FIFA, la différence, et on a fait un mardi débat dessus, c'est que tu peux faire de l'achat-revente. Oui, tout à fait. Sur euh, DB Legend, par exemple, euh, si tu n'as plus de cristaux, euh, tu es obligé de mettre la CB, si tu veux absolument, le... parce que le portail, après, il disparaît. Voilà, c'est ça, il disparaît. Ouais, il reviendra, il, après, il gros, revient, mais... Fin, fin, ça, ça revient, mais ça revient, ah. y a, y a même... mais il y a quand même des gros personnages. Par exemple, le Gogeta SLG4, il est arrivé à l'anniversaire euh, au mois de mai et ouais. juin. Il n'est pas revenu depuis. Il reviendra. Ouais, il reviendra. Il mais reviendra. quand même, tu as quand même une frustration de te dire il ne va pas revenir de si tôt. Donc forcément, ça peut t'inciter à mettre des cristaux. Mais c'est là où c'est intéressant également de, de communiquer avec nos communautés. Euh, beaucoup sont free to play, ne mettent pas d'argent et ils disent on a envie de voir ce que valent les personnages à travers vos lives et à travers vos vidéos, parce que moi, personnellement, j'attends des personnages qui me hype beaucoup ouais. plus, et également leurs personnages mmh. de cœur, quand on parle de la licence Dragon Ball, euh, bien évidemment, parce qu'on connaît euh, mmh. le manga, on connaît également euh, l'anime, et bien, t'en as certains, ils veulent aller invoquer que sur les personnages qu'ils aiment dans l'œuvre euh, de Akira Toriyama. Mmh. Voilà. Moi, ouais. ce qui m'inquiète, c'est des mmh. Je vais me dire si es d'accord ou pas. C'est que... Allez, je prends l'exemple de Konami, parce que c'est celui que je connais le plus. Konami, ils ont fait un constat simple l'a hein, c'est clair ça a été dit ils sont dit ils ont dit ils ont annoncé on fait beaucoup plus de bénéfices sur un jeu mobile qui nous demande beaucoup moins de travail de développement que sur un jeu console ça ils l'avaient dit il y a à peu près cinq ans aujourd'hui on a du coup l'aboutissement de leur pensée c'est à dire que finalement le jeu console il est presque délaissé au profit du jeu mobile est ce que c'est pas finalement vers ça dans 5-10 ans, finalement, on n'aura plus de console, on jouera que sur le mobile. Il est cool. Moi, personnellement, ça, oui. ça me fait peur, ça. Non, ouais, je, je pense pas qu'il y aura qu'une exclusivité aux, aux jeux mobiles et aux mobiles, pour les jeux vidéo en, en général. Hein. Je pense vraiment que... Oui, Les. tu as certains éditeurs qui font... Fin, tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même manière. Là, en l'occurrence, Konami, bah, les jeux AAA qui sortent, il n'y a plus de jeu, quoi, finalement, depuis un bon nombre d'années. Aujourd'hui, ils capitalisent sur le jeu mobile, ça leur apporte moins de coûts de développement. Et ça, il me semble que c'est Kimura qui avait dit ça à Luthor. Hein. Tout ça, ce sont ouais. des infos officielles. Est-ce que ça me fait peur, euh, en tant que joueur de base PES euh, bah, Évidemment, et je le dis depuis pas mal de temps, parce que moi, j'avais un petit peu pas anticipé, mais je sentais un peu venir le truc avec ce genre, avec, avec genre d'articles et d'interview justement de la part de Konami. Moi, j'aimerais pas que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'il va y avoir peut-être un équilibre. Et notamment, je parle un peu d'e-sport, forcément, il y a pas mal de compétitions qui sont en train de se faire aussi. Tu as pas mal, tu as, as Arena of Valor, je crois. Tu as pas mal de jeux comme ça hein, où il y, a, il y a pas mal de compétitions qui sont en, en train de se créer. Tu as une audience. As des éditeurs qui en trouvent, euh, voilà qui trouvent leur compte. Je pense que ça va se développer. Tout le monde a un mobile, comme on dit à chaque fois. Tu as même des zones dans le monde où bah, les mecs ont un mobile, mais ils n'ont pas la play, tu ouais. vois. Et même en, même en Afrique, par exemple, dans certains pays, je sais que voilà, les mecs, euh, je dis pas que il bon, y en a, a, a pas mal qui ont des consoles, mais le mobile c'est ac plus accessible qu'on veuille ou non. Et je pense ouais, que ça va aller dans ce sens-là. Moi, après, j'aimerais pas, un hein, titre personnel, moi je suis console fort, je, PC, console. Mobile, j'ai toujours du mal, petit écran, etc. Ouais, Mais après, pense... ça va très vite, hein, la, la modernité, la technologie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des nouvelles hey, adaptations pour le Justement... mobile et, et de nouveaux styles. Quoi. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Euh, moi, si j'ai peur, dans le sens où j'ai peur que tout soit concentré sur le mobile et, euh, et au final, les consoles sont délaissées. En fait, il faudrait de tout. Bah oui. Il faudrait de tout, il faudrait se concentrer sur un peu tout. Je te prends l'exemple de Konami. Moi, je jouais pendant un petit moment et je joue toujours. C'est à uh, Yu-Gi-Oh Dueling, Yu -Oh! Dueling est... qui est un très bon jeu mobile. C'est très bien, ouais. c'est bien, c'est bien maintenu. Le gameplay est bon. Ça reste la même chose. Un système Gacha, mais bon, avec, euh, je vais pas dire un système de pity parce que c'est un peu particulier, euh, mais en gros, au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir la carte. Voilà, bon. Et euh, et le jeu est très bien. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas forcément eu de jeu console. Euh, sur, euh, sur Yu-Gi-Oh Là il y en a un qui a été annoncé et qu'on attend avec impatience en espérant qu'ils qu ont quand même mis le, le paquet là-dessus Il sort en décembre euh, Comment Il sort en décembre Voilà, il Le a du coup hâte à, à, à de voir justement ce que, ce que ça va donner Bien Mais aussi. effectivement, euh, comme tu l'as dit on est dans une tournure où la stratégie est jeu mobile euh, mais il ne faut pas délaisser les, les jeux consoles Personnellement c'est mon cas mmh. aussi Enfin euh, voilà il faut okay. un équilibre, en fait, les gars. Honnêtement, on peut pas avoir un monopole uniquement en se disant, enfin, oui, voilà, risque, ça, mais me, ça me rapporte, ça me rapporte du bif ». Bah, honnêtement, avec Konami, ce risque entre guillemets, bah, je, je peux le comprendre. C'est-à-dire ah oui, mais... que la trajectoire, elle est celle-ci. Après, si je pense pas que tous les éditeurs, enfin, je encore une fois, je me répète, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Ouais, mais ils vont il peut-être faut... faire le même constat à la base. Si ça leur coûte. Euh, beaucoup moins à développer, que ça leur apporte mmh. beaucoup plus. Euh, ouais, mais aller. tu peux pas faire du tout ou rien dans la vie, comme il disait très bien, uh, Yekeys. Yeah, tu dois. Uh, voilà, tu a... as aussi une part importante yeah. de joueurs PS4, Xbox, tout ce que tu veux. Je Donc, te donne la, la parole, mon enfant. Moi, moi, moi j'ai une vision totalement différente voilà, de, de ce qui va se passer dans l'avenir. Je, je vais vous la partager. Pour moi, les consoles sont amenées à disparaître. Je m'explique. Ah, on va pas. Ah ouais, toi, t'es ah, wow, non, mais. Je vais m'expliquer, je vais développer. On ne va pas tout miser voilà. sur le mobile. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les jeux qui cartonnent vraiment bien sont les jeux qui sont cross platform à la fois sur... Console et mobile. Dommage pour Konami, avec le eFootball, ils sont ramassés, pour l'instant, c'est pas ça. Mais par exemple, les jeux comme Genshin Impact, etc., ça leur apporte des milliards. Parce que les gens peuvent jouer à la fois sur leur PC, peuvent reprendre leur partie quand ils sont en pause déjeuner, au travail, etc., ils reprennent leur partie sur le mobile. En revanche, aujourd'hui, le problème, c'est quoi C'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent sans, sans PlayStation 5 parce que c'est rupture de stock. Il en va de même pour la Xbox, etc. Je pense que dans un avenir proche, les consoles n'existeront plus, on n'aura que des plateformes de streaming comme du Netflix, sauf que ça sera du Netflix. Là, Netflix mobile. est lancé sur le, les jeux mobiles, enfin sur les voilà jeux vidéo. Exactement, d'ailleurs Netflix voilà, se met aux jeux mobiles, etc. On aura du Netflix Gaming, du Amazon Gaming, etc. Tu voudras tes jeux de PlayStation 5, tu auras toujours des exclus PlayStation 5, tu auras ton compte spécialiste PlayStation sur la plateforme Amazon Netflix ou peu importe il en va de même également pour Xbox et ça, ça veut dire que tu pourras jouer depuis chez toi sur ton écran d'ordinateur ou quoi et tu pourras même reprendre directement sur ton mobile quand tout le monde aura la fibre chez soi euh, voilà tu seras fibré tu joues en wifi tu reprends ta partie euh, d'écran de PC tu la remets directement sur ton mobile et je pense que c'est ça aujourd'hui l'avenir voilà. nice. moi je pense il y, a, il y a un truc que je veux remondir là dessus j'ai peur dans le sens où c'est la facilité. Mais, mais c'est ça. C'est-à-dire que, à dire que ça maintenant, on ne va pas avoir des jeux trop travaillés comme on a rencontré ces dernières années. Et si tu dis justement que ça a tendance à disparaître, pourquoi ça a tendance à disparaître Parce qu'ils ne mettent pas le paquet dans les différents jeux et dans les différentes licences qui sortent sur, sur, enfin sur la console Sony, sur la console Microsoft. Voilà. Moi, Moi je, je te dis sûr. clairement, en fait, les, les jeux. Euh, c'est grand c'est grand quand je dis les jeux me donnent pas envie c'est grand jeux qui sont pas portables il y a des jeux pas que, en fait il y a des jeux qui devraient être plus travaillés avec euh, beaucoup euh, beaucoup d'heures de de, de jeu. mais le problème c'est que là on arrive à à, à une tendance où euh, voilà on, on voit que la facilité ça rapporte de l'argent donc du coup on va tout miser là dessus et, et c'est pas faux c'est que peut-être dans les années à venir il n'y ait plus de, de console de, de, de chambre ou autre c'est uniquement euh, du, du, du mobile mais, mais justement il n'y a pas Microsoft qui avait annoncé un truc du genre genre en mode une connexion directe de ton téléphone à euh, une télé et en fait plus de console directement j'avais lu un article il y a quelques temps dessus je Je pas pas que tu reprends sur ton mobile et tu joues à ta partie de console. Exactement, image Ouais, ouais, ouais c'est le... le. Si, si, c'est le... Le... Le... ça. Hein. C'est exactement ouais. le sur... euh, la, série... la série X d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la série X euh, qui fait ça. Donc, quand tu vois ça, que tu peux reprendre ta partie directement sur ton hmm. mobile. Quand tu vois que maintenant, euh, Microsoft et Sony, donc pour la Xbox et la PlayStation, Essaye de faire du cross plateforme pour que tu puisses affronter justement des joueurs Xbox euh, mmh. et également des joueurs PlayStation. Que tu voilà. vois un petit peu toutes les plateformes de streaming qui pop un petit peu partout. Que tout le monde est en train de s'arracher ce marché-là. Que les micro les microtransactions fonctionnent. Que le marché mobile également est en train d'exploser. Pour ouais. moi, c'est la suite logique. Un truc de... Et de plus. S'il n'y a plus de console, mais vous ne vous rendez pas compte que la PlayStation 5 coûte un pognon monstre justement à Sony. Ils n'auront plus besoin de payer les pièces, etc. Euh, pour que les gens jouent de chez eux. Ils n'auront plus besoin d'avoir la machine. C'est un gain d'argent phénoménal. Alors, -ce, pour... que vous, ce que vous expliquez, oui. c'est oui. que tout simplement, vous, vous parlez de la machine, en gros, console. Vous dites, tu n'auras oui. plus ça. Par exemple, tu auras ton téléphone oui. Tu pourras peut-être avoir ta manette, tu mettras, tu lanceras ton jeu, peut-être ça enverra l'image sur ta télé, tu pourras jouer à un jeu finalement normal, c'est ouais. juste que ça passera par ton téléphone. Exactement, tu auras ton propre compte PlayStation que tu pourras faire migrer sur ton téléphone, ton PC ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça. Et après, voilà, ce sera des gadgets qui seront vendus Manette, euh, je sais pas, bah des trucs. Un problème. peu style Stadia. dire ils ont essayé de faire ça. Tout à fait. Tout à fait. Sauf que Stadia, ouais. malheureusement, ils ont mal géré leur com, etc. Et ils ne sont pas assez puissants en termes. Mais ça va se démocratiser, hein, Sofiane. Parce que c'était les débuts, ah. Stadia. Aujourd'hui, on est quand même d'accord pour dire qu'il y, y a certains jeux qui ne se prêtent pas du tout aux jeux, jeux mobiles, par exemple. Bah, je les jeux pas. de football, les amis, moi, je vous le dis honnêtement. Les jeux... enfin, pour reprendre le délire du jeu mobile, euh, PES 21 en mobile, par exemple, pour reprendre le jeu de Konami. Bah il était bien en fait le jeu, c'est-à-dire que ouais, il, est bien, il, bien. Tu, il, il, il était bien, mais sur console ça n'a rien à voir, ton expérience, tes sensations, tu vois. Je ne sais pas si Yakei, les sociaux, -so, vous avez déjà joué à FIFA Mobile ça. ou PES 2021 ou un autre. Ouais, le et ouais. bah, télécharge-le, regarde et tout, etc. Et la vérité, ce n'est pas la même. Il est bah oui, même. Non, mais en, en gameplay, c'est c'est pas possible. Moi, je trouve ça claqué, honnêtement, à titre personnel. Mais d'ailleurs Il n'y a pas que le jeu de foot, par exemple. Euh, moi, mon fils, il joue à Call of Duty. Alors, lui, il kiffe, il est trop fort. Ah ouais, ouais, c'est ouais. Et frère, il joue à un FPS euh, au tactile. Mais la dernière fois, j'étais à une soirée avec un pote et il était, sur son... il était sur le fauteuil avec son mobile, il joue à Call of, tu vois. Il me dit, dit c'est mortel. Et de base, il est ultra joueur console. Hein. Du coup, je me dis, bon. Ah, mais il faut de tout. Sincèrement, hey, on a ce débat concernant le mobile. Mais on n'est on est pas genre mobile, mobile, mobile, il n'y a pas de... Ouais, bah oui, bah bougeois, on à tout. Quoi. Mais le le débat, c'est l'avenir. Est-ce que le jeu mobile, c'est l'avenir C'est-à-dire, est-ce qu'il va dépasser les jeux PC, les jeux consoles Justement, c'est pour ça que moi, je t'ai fait part, justement, de mon point de vue. C'est que on, tout ça sera rassemblé en une seule et même... Euh, plateforme si je puis dire tu pourras rejouer à tes jeux pour moi c'est une certitude à 99% que les consoles tôt ou tard ne seront plus là peut-être dans 10 ans ou quoi mais ça va disparaître je... ah. on n'aura plus nos consoles imaginez les amis un jeu par exemple un jeu de foot où en fait tu peux tu peux jouer euh, quand tu es sur console tu peux jouer contre des mecs qui sont sur mobile les mecs sur mobile eux ils ont carrément une manette donc ça veut dire que leur écran c'est juste leur euh, leur téléphone en fait, le... ils ne jouent pas avec leur téléphone, ils jouent avec une manette, donc c'est le même jeu. Qu'est-ce que vous penseriez d'un jeu de foot comme ça ben, Ça peut être lourd. Enfin, pour moi c'est peut... lourd, si tu mets le, le, le véritable jeu, par exemple FIFA 22, ou euh, allez on va dire eFootball PS 2021, on ne va pas parler du 2022, parce que pour l'instant moi je le trouve catastrophique. Et pourtant, mais... tu sais que là je viens de te décrire eFootball euh, e 2022, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit et bah, bah, voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'ils disent, sauf que malheureusement, ils n'ont pas réussi ah oui. à refaire la même chose que eFootball 2021 ou même pour moi PES 2019 qui était vraiment incroyable en termes de, de gameplay, j'avais vraiment accroché de fou, euh, ils n'ont pas réussi à retranscrire ça. En revanche, as d'autres jeux. Qui arrive justement à avoir cette performance, à avoir la qualité d'un jeu console sur mobile. Et là, tu t'es dit, curé, si jamais tu as ta manette, que tu la mets en Bluetooth directement sur ton mobile et que tu joues euh, sur ton écran mobile, voilà. Alors moi, j'y Ouais, mais c'est comme regarder un film sur Netflix ou un animé, tu vois, sur, euh, ouais. sur Netflix ah, moi, téléphone, sais. tu vois, c'est ah, c'est pas la même expérience. Et moi, je regarde, ah, ouais. ah, moi, je regarde moi, les animés ah, sur moi, mon je téléphone. Je dire que. Ouais. Euh, euh, ouais. Le dernier épisode. Euh... Cinéma. Oui, au cinéma. C'est pas sensation. Tu peux le voir sur grand écran. Le, le grand dernier tournant. épisode de dimanche de Demon Slayer, je sais même plus si je l'ai regardé sur la télé ou sur mon portable. Pour moi, c'est la même ouais, chose. Alors, non, mais je jure. Alors attention, chez moi, j'ai quand même une télé de 2 mètres avec un home cinéma. vos Sofiane, tu connais. J'ai <rire> un setup de fou. Et pourtant, euh, tu vois, j'essaie de me rappeler. Je crois que je l'ai regardé sur mon téléphone. Dans mon salon, dans mon canapé. Non, mais puis attention. On, on oublie une chose, les amis, c'est que euh, moi, je sais que, par exemple, Netflix, des fois, je le mets sur mon téléphone. Il y a un objet magique qui existe, c'est Chromecast. Ouais. Tu balances en un clic euh, ça, tout ce qui se passe sur ton téléphone, sur ta télé. Donc au final, après, voilà, tu peux regarder Netflix ou quoi sur ta mmh. télé via ton mobile. Mais grâce au Chromecast, c'est intéressant, est... Hein, de, de... Est intéressant il découle, de passer un petit peu ce débat euh, par le biais mmh. notamment de Netflix, des séries, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, mmh. avec euh, ça, les séries, Netflix, tout ça, euh, il y a mmh, 10 ça. ans, on ne regardait que sur la télé, on ne ouais. pouvait jamais regarder sur le télé. Ouais, à... Honnêtement, je, moi, je... salut Tarino, bah, En fait, le délire, c'est que... Ouais, je pense qu'on va vers ça, on, on va vers le, le full, entre guillemets, digital, comme ils disent, ou le full numérique. Et, euh, et je pense, ouais, il n'y aura plus rien, c'est-à-dire que tu, tu souscris un truc sur Internet ou quoi tu étais là sur ton site et puis, euh, et puis let's go quoi, tu, tu balances ton code et en effet je, je rejoins ici Sofiane, je ne pense pas que d'ici peut-être des dizaines d'années ou je ne sais pas quand, qu'on aura vraiment des, des supports physiques pour jouer ouais, à je nos jeux vidéo. Que... C'est ce qui est en train de se faire petit à petit, on verra commencer parce que là on, voilà, on est à l'aube du truc encore, euh, ça se trouve on va kiffer, voilà, ça se trouve que ce sera normal, à l'époque on disait internet, les réseaux sociaux, Twitch, ouais. parlons de Twitch, nous ouais. sommes sur Twitch, on, si on avait dit qu'on allait animer des débats, qu'on allait jouer au, au jeu et avoir une communauté, c'est comme ça qu'il faut accepter la modernité. Mais la autre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix a révolutionné le monde de l'audiovisuel, ça c'est clair. Mais Netflix sur téléphone aussi, parce que c'est ouais. quand même une grosse partie. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui regarde sur le téléphone. Ouh, ouais, tu vois. Ah, que même que si tu t t pas, c'est un fait, hein. Ouais, t'es dans les transports, etc. Après, moi, je trouve que ça casse mon plaisir à 100%. J'ai déjà testé, hein. Ouais, oh, le plaisir, il est gâché. Même des épisodes. Iconique, exceptionnel. Ah, tu ah, le ah, regardes, tu dis purée. Il bah, faut changer ah, de téléphone. Pas de du bureau, as... Ah, ah, de <rire> attends, avec les derniers de téléphon téléphones, téléphones, la qualité, elle a un peu. Non, mais frère, arrête un peu téléphone. T es t es il fait quoi Il se déplie en deux, moi. Il a 12 écrans. Tu vois pas Voilà, c'est. Ouais, mais même ça, c'est petit, Sofiane, frère. C'est petit, son écran, il fait la taille d'une tablette. Mais oh, non, mais je veux dire, c'est grand pour un téléphone, mais l'expérience l'immersion, l'immersion on est dans le temps. Attendez, revenons <rire> un, petit <rire> un petit peu au débat. Là, on s'est un petit peu égaré du côté de Netflix, mais c'était intéressant parce qu'il y a des similitudes. Tout à l'heure, on, on parlait juste avant là du football. On est d'accord pour dire que le concept, si on parle que du concept, il est très bon. C'est 100% bien ce qu'ils ont fait parce que c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. Bien sûr, On est d'accord. Iman Bien sûr. Ah bon, concept exactement. Cross bah, plateforme. Oui, cross platform euh, ouais, c'est bien. Le fait d'avoir le en... même jeu sur mobile et de pouvoir y jouer avec une manette, ça enlève tout. Mais les non, défauts mais on n'est pas du tout. Justement, est-ce que le lancement compliqué, on va utiliser le mot compliqué, de eFootball n'est pas dû justement aussi à cette difficulté d'avoir mais... le même standing, et le même niveau pour toutes les consoles, Là, je déplaces platforms. le débat. Je te parle du concept, non. pas de la réalisation. Après, le je suis d'accord avec long, si Demain, wow. tu me dis. Après, oui, et non, parce qu'il y a toujours ces, ces problèmes de connexion. Si les choses sont optimales dans un monde où il n'y a pas de problème de réseau, pas de latence, où tout est bien fait, oui, le mec, il est sur mobile, tu le rencontres. Surtout que sur PES, en l'occurrence, tu avais un souci, et Sophia peut en témoigner, parce qu'il bon, a quand même joué à PES. Pour trouver un adversaire en ligne, c'est galère. Là, tu dis, bah, finalement... Le mec a accès à son jeu, c'est gratuit, potentiellement, je vais trouver plus d'adversaires. C'est ouvert au monde, plus on est de fous, plus on vit, tout ce que tu veux. Mais techniquement, est-ce que tu peux avoir la même qualité Les gars, vous pouvez, on peut avoir la même qualité sur mobile que sur console je ne sais pas. Social. Je... oui. Ah Sophia. bah si, si, il bah, y, y a la preuve en elle-même avec euh, Genshin Impact, qui a la même qualité euh, que sur, euh, que sur euh, PC euh, ou euh, PS4, PS5, voilà. On a une qualité de fou furieux. Vraiment, c'est propre. C'est propre, donc euh, si, c'est juste que faut que l'éditeur s'en donne les moyens. Là, pour rebondir justement à eFootball, tout est bon pour faire de eFootball 2022... Un truc de fou entre le cross cross-platform console et mobile. Sauf que ouais. ils ont, pour moi, à mon sens, ils n'ont pas eu assez assez de temps pour travailler ce jeu. Je bah, pense qu'ils ont dû de avoir, de avoir ouais. cette idée, ah bah là, cette idée de génie. Je dis bien de génie. Une année supplémentaire, ouais, euh... ça va ouais, faire ans. Voilà, mais mais trois ans pour le développement d'un truc comme ça. Mais euh, ce n'est pas assez, il en faudrait voir deux, oui. trois années de plus, non, par vrai, exemple. Je juste donner beaucoup plus de moyens. Regardez, juste je, je, je, je UFL, UFL, on a entendu ouais. comme quoi UFL, il bossait dessus depuis cinq ans, d'accord Donc on va voir maintenant ce que ça va donner, oui, du de gameplay, ouais, mais UFL, ça part de zéro. Oui, ça part de zéro. Voilà, alors que PES, contre, ça part de, de zéro. Ils avaient déjà leur jeu mobile, ils avaient déjà leur jeu console. Par contre, il y a quelque ouais. chose quand même qu'il faut rappeler. Euh, euh, je vais dire deux, trois trucs. La première chose, Sofiane, toi, dans ta famille, ça joue à Fortnite. Notre Fortnite sur oui. mobile, il est magnifique. Je pense qu'on est d'accord. Oui. oui, oui, carrément. Euh, C'est n'est pas un des plus beaux jeux console. Mais il est quand même beau sur console. Il est beau ah, bien sur sûr. mobile. Même PUBG. Même, PUBG même sur bien sûr. mobile. PUBG, ouais, vrai. Deuxième chose à retenir et qui est très, très marrant, c'est qu'e-football 2022, il est ce qu'il est. Beaucoup savent ce que j'en pense. Par contre, il est cross-platform, euh, console. Enfin, cross gen plutôt. Et tu trouves un adversaire instantanément cette année. Enfin, instantanément, ça va très, très, très vite par rapport à PES 2019 ou 2020 ou 2021. Ça, c'est un fait. Bien sûr. Quoi, il, il, le, il football, ah, oui. ah oui Mais le, tu, tu penses que le e football, là, il est... Il enfin, est, il est, je te pose la question, il est cross-platform, là Il n'est pas cross-platform. jeu Il est cross-gen. Il il cross ouais, ok. PS4, ouais. PS5, Series euh, euh, Xbox One. Ouais, bon, après, ouais. Euh, tu me diras, vas-y, football, de toute façon, ça y est, on a tout dit. Enfin, moi, personnellement... Et, hein, attends, attends, attends, <rire> moi, j'ai autre, hein, autre chose à dire. Bah, Didi. Yekezy et Sofiane quand je suis allé à Londres, j'ai posé une question et là, je leur ai demandé est-ce que c'est possible qu'on joue à eFootball sur notre console tu vois, et qu'on puisse continuer notre partie sur notre téléphone Ça, ce serait incroyable quand même. Et ils t'en <rire> racontent quoi T'as pas compris, Hidekun uh, Attends, tu commences ton match sur mobile non. et tu finis. Bah en fait que tu as le même compte. Par exemple, tu joues ah, un match. En gros, tu as la même ah, partie sur ta console que sur ton voilà. téléphone. Tu peux faire un match sur ta console, arrêter ah, ouais, le match d'après le faire sur console. Genshin Impact ouais, comme YouTube dire ça. ça du bien, bien, bien, ouais. Voilà, c'est voilà. Et bah en fait, ils m'ont dit que c'était évidemment le souhait Konami de faire ça, sauf que le s'appelle le cross save, c'est très très très compliqué à faire et que pour l'instant, ils savent pas le faire. Donc ils vont pas le faire. Mmh. Voilà. Manger. Oui, mais voilà il faut, faut se donner je non pense il voilà. y a un problème de moyens voilà c'est ça c'est ça c'est un problème de moyens mais justement là le, le souci justement de Konami à mon sens c'est que si tu ne sais pas faire pour l'instant tu ne fais pas parce que là tu fais une catastrophe la preuve le jeu il a, il a un bashing voilà sur les réseaux sociaux etc euh, moi je pars du principe où quand tu fais quelque chose ou même quand tu joues à quelque chose etc tu étudié, t as t as t as as étudié. As fait une étude de voilà. comme quoi c'est faisable tu maîtrises, voilà, tu vas tu maîtriser ton sujet, sujet. Là, pour le coup, on voit qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on qu attend euh, en tant que joueur et en tant que fan de, de football euh, virtuel. Et pour le coup, tu te dis bah, ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire tout de suite, quitte à rebalancer un e-football euh, PES 2022 euh, bis, comme on avait eu sur euh, PES 21 Update euh, en disant et en expliquant à la communauté. On a ça comme Projet sauf que pour l'instant on a encore pris du retard, veuillez nous excuser ouais, ouais. et je pense que ce serait mieux passé que de tout de suite balancer le eFootball football 2022 et prendre la sauce comme ils ont pris. Hein. Ils devraient faire étape par étape. Tu sais très bien là, à l'heure actuelle, le gros problème de eFootball football ou PES, n'importe quel nom qu'ils vont employer, c'est le contenu. Alors la première étape, la première étape, je vous la rappelle, <rire> même... voilà, et les les cramasses. Cramasses. Non, parce qu'en ouais, euh... que, euh, <rire> qu gros. Et en fait ils veulent brûler des étapes, ils veulent passer à la vitesse supérieure sans passer par le, le, le, le sujet de base, c'est-à-dire garder sa, sa, sa fan base, parce que hey, PES a une très grosse fan base, ah ouais. mais à l'heure actuelle tout le monde dit la même chose, il faut du contenu, il faut quand même garder les personnes sur la plateforme, parce que moi j'ai envie ouais. de jouer à PES, j'aime bien le gameplay de, de PES, et là pour le coup ils ont brûlé les étapes et ils sont passés à, à la vitesse supérieure pour euh, faire un jeu bah, cross plateforme, euh, cross save, etc, etc, et au final bah, ils ont perdu leur force qui était déjà le graphisme, graphiquement ah oui. parlant, bon, bah, on a vu On a vu au niveau de niveau la modélisation, la modélisation... Voilà, toujours, exactement, et, et, et, et au final, bah, ils ont fait, fait euh, peut-être, ils pensaient faire plusieurs pas en avant, mais ils ont fait euh, un trait en arrière. Ah oui, mais là c'est clair, ils ont fait, euh, ils sont retournés en arrière, hein. ouais, là pour le coup... Euh... Là, pour l'instant, ouais. ça ressemble plus à un portage mobile qu'à un vrai jeu console. On, on va pas oui, dire. voilà, clairement, tu as l'impression d'avoir un, un jeu mobile étiré sur console. Voilà, clairement, ouais. moi, c'est l'impression que ça me donne. Avec un gameplay euh, ouais, très simplifié. Bon, va pas, pas parler, trapper, ah ouais. mais c'est dommage. Parce que, ouais, la com, mais on, a, on parlait tout à l'heure de la com, c'est très important la com. La com. Et malheureusement, ils se sont pris un bashing euh, ultime. Euh, J'ai rarement vu ça. Alors, ça. moi, figurez-vous que dans, bah, dans, sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup d'e-football. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, de commentaires qui m'ont étonné. Et je pense que ça va vous étonner aussi. Il y a eu beaucoup de commentaires qui carrément insultaient la communauté mobile. Et qui leur disaient C'est de votre faute si Konami wow. fait ça et tout. Wow, c'est des malades. Malade. Ah ça, c'est des malades. Ils s'attaquent aux jeux mobiles. Écoute, s'ils s'attaquent au domaine mobile. C'est qu'il y a une raison, ils ne vont bien pas s'attaquer au domaine mobile ah pour oui. satisfaire ses utilisateurs. Voilà, ah ça, on est d'accord. <rire> <Voilà>. non, <rire> non, là, les gars, là, les gars, il faut vraiment expliquer les choses. Il y a du chiffre d'affaires. De toute façon, ouais, le... le chiffre des entreprises, c'est quand même euh, au-delà du fait qu'ils peuvent être passionnés. Ils peuvent ah, être passionnés, mais il faut vivre, il voilà. voilà. voilà. en fait, faut vivre, faut il vivre. faut payer leurs factures, etc., ce qui est tout à fait normal, ce qui est logique. Euh, mais s'il si s'attaque au, au marché mobile, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et, et ça, il ne faut pas faire Bac plus 5 pour le comprendre. Du coup, est-ce que vous y croyez maintenant à, à cette e football euh, reporté au printemps avec quand même plein de belles promesses dont on en a encore, euh, on en a encore parlé Je vais encore Je Je vais répondre. Moi, je vais te dire honnêtement, pour euh, même l'année 2022, j'y crois pas. Peut-être qu'il sera bon le jeu sur mobile. On peut avoir quelque chose d'intéressant, parce que je pense que de toute façon, sur mobile, il y aura toujours euh, un gameplay un poil différent de ce qu'on peut avoir sur console, et peut-être même en mieux. Le pire, c'est que c'est ça, peut-être même en mieux. Euh, voilà, jouer à un e-football 2022 avec du contenu, euh, et euh, un gameplay, voilà, assez intéressant pour euh, mobile, je dis pas non. En revanche, sur console, non, ce n'est pas possible. Sur console, tu ne peux pas euh, avoir justement cette qualité qu'on nous met, c'est soit tu as une bête de qualité sur console et tu arrives à refaire cette qualité sur le mobile, voilà, comme certains jeux, comme on a pu le dire, comme Genshin Impact, etc. Ouais, avec des downgrades de... sur mobile, mais que le, les consoles soient <rire> très belles. Voilà c'est ça, ou sinon voilà un downgrade sur mobile mais que la console ça reste très beau, t'achètes pas une PlayStation 5 à 500 balles pour jouer à un jeu mobile étiré euh, où graphiquement c'est limite euh, de la PS2, PS3 et encore PS3 je suis gentil hein, parce que franchement parfois ça fait vraiment peur, donc euh, non ça c'est pas normal, tu peux pas aujourd'hui proposer un jeu, même qu'il soit gratuit ou non, avec une qualité euh, aussi médiocre. Et je pense, euh, c'est après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ça va, c'est quand même gratuit, donc il ne faut pas trop se plaindre. Non, il y a des jeux gratuits comme Fortnite, etc. Ça évolue. On est quand même sur une modélisation 3D. Il n'y a pas Il voilà, n'y a pas d'excuse. Voilà, tu veux faire de l'argent Si tu fais quelque chose de béton dès le départ, même en le sortant gratuit, tu feras de l'argent si les gens ont mordu ton jeu. Voilà, clairement. Mais, mais, l'idée est bonne. L'idée est bonne c'est Il découle. Il écoute cool parce que je comprends ton, ton point de vue et tout etc. Mais imagine-toi deux minutes. T'es dans ton salon, t'es en train de jouer à eFootball. Pète sa mère. On t'appelle. Tu vas chez Luthor et tout etc. Tu prends ton téléphone. Bon, un ai téléphone personnel parce, bon, parce bon, que je sais bon, pas. tu vois. ton téléphone. Tu prends ton téléphone et tout etc. T'es là. T'as Luthor. Il est en train de te chauffer déjà. Ah bon, vas-y. Let's go. Vous sortez tous les deux votre téléphone, admettons, parce que je ne sais pas du tout si il y a... Y a le, en gros, il y a ton compte dans non. son compte. Bref, tchède, je crois ah ouais. que ce n'est pas trop possible. Non. Donc, tu as, as ton compte sur ton téléphone, toi, tu as ton compte sur ton tel, Let's go, vous sortez votre tel et vous pouvez jouer n'importe où. Bah, C'est un truc de fou. Mais moi, personnellement, pas moi, ouais, en fait, oh, ouais, sans, sans bouillir ton expérience euh, de jeu. Ouais, parce que tu lâches toi. Oui, mais tu lâches toi, ok. Tu as donné un bon argument, Yekes, par rapport à la localisation et à la facilité. Mais tout le reste.. Plus... Euh, graphiquement parlant même je t'ai dit petit écran moi je trouve ça claqué à titre personnel surtout pour un jeu de foot où pour moi tu dois avoir de la largeur, de la profondeur pour analyser chaque secteur du jeu et pouvoir ressentir certaines sensations, moi je te le dis honnêtement, le truc du crossplay c'est let's go, je suis pas dans un délire matrixé des mecs qui disent ouais à cause des joueurs du mobile, non euh, oui t'es un joueur de PES mobile, Xbox, euh, tout ce que tu veux peu importe euh, mais, mais il faut que chacun puisse avoir sa plateforme de prédilection et pouvoir kiffer. Là, en l'occurrence, vous parlez du football. Moi, je pense que avant même de faire une plateforme, de faire ce truc de cross plateforme, etc., etc., pour moi, en fait, PS a avait beaucoup de lacunes à compenser. On aurait dû déjà bosser sur le contenu, sur l'expérience utilisateur, sur la direction artistique, sur tous ces éléments-là, avant d'envisager un truc oui, aussi possible. Bien, là, je suis d'accord. C'est ah ouais, pour ça que je vous rejoins, les Par rapport à la temporalité, je vous rejoins. Je pense qu'il y a pas mal d'efforts à faire et que pour avoir un pur jeu de foot sur mobile, euh, je pense qu'il faudra encore attendre, les gars. C'est que. Bon, je que ça, on est mais... d'accord. C'est On est, est d'accord. C'est enfin, un peu mon point de vue. J'aime bien. À chaque fois, on, on tarde un peu sur e-football, les gars, parce que finalement, e-football et le jeu mobile. Bah, ah bah là, c'est la meilleure ouais. exemple hein, pour ce débat. Ouais, hein. c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, euh, euh, donc, on attend. Tu as dit, Sofiane, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le jeu mobile va être très bon. Oui. Mais, oui, oui. Mais si le jeu mobile est très bon, qu'il marche très bien, qui dit qu'ils ne vont pas carrément supprimer la version console Voilà, tu as tout dit. Et, là, et pour moi, je pense que ce sera ça. Hein. Et là, on aura le travers que moi, dont moi, j'ai peur par rapport au mobile. Tu vois, C'est ça. Est-ce est ça. Ça. Est que, les gars, on a déjà eu, Yakeez et Sofiane, je vous pose peut-être la question, est-ce qu'on a déjà eu un jeu qui a eu une notoriété, qui a une continuité, une audience, tout ce que vous voulez sur console et qui s'est full transformé en mobile euh, Je crois que non. Ils ont... ils ont quand même gardé, par exemple, j'allais dire Yu-Gi-Oh! Duel Links. Mais ouais. ils ont quand même sorti des jeux Yu-Gi-Oh sur Switch. Ouais. Ah, Switch aussi, bientôt. Ils que sur mobile. Ah, bah, ouais. bien sûr, ils étaient sur l'E3, Sofiane, il y avait un jeu mobile qui sortait, un jeu, ouais. euh, un jeu console euh, Yu-Gi-Oh qui sortait. Le euh, Tu sais quoi, tu te rappelles le, Oui, le... quand on avait été à l'E3, je ouais. m'en souviens, à Los Angeles, on avait ouais. vu un jeu Yu-Gi-Oh sur console qui allait sortir. Mais malheureusement, euh, de ce qu'on voit, les jeux Yu-Gi-Oh sur mobile cartonnent beaucoup plus que les jeux sur console. Ah bah voilà. mais sur efootball aussi et d'ailleurs tout à l'heure vous parlez d'audience et dans le chat tiens, Monsieur Quinton que je salue il y a des fans de PS également oui. euh, et ils disent euh, ils disent que ce serait très malheureux que ça, ça soit full mobile je suis d'accord avec eux sauf que quel est le pourcentage en audience de, de du mobile idécoon sur YouTube bah par sur bah, sur, ouais, sur YouTube les, les youtubeurs les PES, ils font, euh, ah, ils, ouais, font, ouais. ils font 20 fois plus de vues sur mobile. C'est vrai qu'il y a une audience, hein, et notamment ouais. en Indonésie, dans pas mal de ouais, pays hein. as asiatiques, ouais. finalement, tu as une, une part incroyable. Tu sais, les gens sont intéressés. Après, PES, les gars, le, le délire, c'est que on est... Il y a très peu de joueurs PES, en règle générale, tu vois. C'est-à-dire, de base, il y en a très peu. Et je pense qu'en effet, par rapport à ce rapport mobile-console, je pense qu'il y a plus de joueurs mobiles. Déjà, d'une, ça, ça me paraît assez logique, parce que d'une, il y a plus de monde qui a accès à un téléphone, comme on l'a dit à moult reprises dans ce débat. Et en plus de ça, bah, l'expérience de jeu, Sopiane, tu l'as testé PES 21 sur mobile, Luthor, tu as joué aussi. Ah, oui, bah, je, je suis désolé, vas. mais le jeu... PES 2021 mobile, en termes d'ergonomie, d'expérience utilisateur, même la direction, la DA, échange, c'est-à-dire les cartes de Rashford, de Missy, pour les moments iconiques qu'on a eus, bah, les cartes étaient plaisantes par rapport au visuel qu'on a sur console. Oui. En fait, la gomme est mise sur le mobile, on le voit très clairement. Moi, je me souviens que même quand je jouais avec toi les quelques games qu'on a fait, j'aime pas ça. Hein. Je vous ai dit encore une fois, l'expérience, pas... enfin, le gameplay, j'adhère pas sur mobile, mais... C'est de constater qu'il bah, y a du taf qui est fait dessus et que l'expérience est bonne. Et ça aussi, c'est un argument qui me fait flipper par oui. rapport à la suite, tu vois. Bah, c'est clair, non, mais c'est clair, t'as as tout dit. Pour moi, sur, euh, sur mobile, le PS 2021 avait vraiment le contenu en fait, qu'on recherchait sur console, voilà. qu'on n'avait pas. Avait euh, une couleur même au niveau des menus, le ah, code oui. Ouais, mais moi, c'est ça qui m'a traumatisé, ce saut. Hein. Parce que ah, sur oui. console, wow. les menus, t'avais des sous-menus, de sous-menus, les touches n'étaient ah, pas les mêmes suivant les menus. Ah, sur mobile mais c'était tu c'était euh, voilà. ergonomique tout ergonomique. simplement et voilà c'était ergonomique couleur ouais. intéressant mmh. parce que le code couleur attention il faut le prendre en compte hein, parce que quand tu te connectes ah, le tous les jours sur des... ton jeu etc et que tu as des couleurs tu en as marre de voir le, le violet, violet voilà. sur le voilà. 19 ouais, ouais, voilà Là, on a on... du jaune et du bleu et voilà ça bouge etc tu et avait des joueurs iconiques qui arrivait, euh, je m'en souviens, il y avait, joueur joueurs iconiques, Messi, Ronaldo, hop, on mettait un peu de rouge, etc. Ouais. Tu vois, ça change, et bah, euh, psychologiquement, toi, tu t'en rends pas forcément compte, mais au final, ton cerveau capte ce genre de ça. couleur et te fait apprécier, voilà, le, le menu du jeu. Et ça, c'est important, c'est important, c'est tout un travail de code couleur à faire également euh, sur les jeux vidéo, et on s'en rend compte que quand ce travail n'est pas fourni sur un jeu console, alors qu'il est fourni sur mobile, bah forcément, tu es forcé de constater que sur le jeu mobile, il y a eu beaucoup plus de recherche et beaucoup plus de travail et d'implication. Euh, et et peut-être aussi, Sofiane le... Soso, peut-être aussi. Enfin, je pense que ça nécessite moins, justement, d'implication à développer un jeu mobile plutôt qu'un jeu console. C'est-à-dire que ce pas les mêmes moyens quand tu utilises des moteurs comme le Fox ou. Tu euh, me diras, oui, oui. il y a aussi l'Unreal là. C'est quoi le moteur de PES 21 C'est l'Unreal 4 ouais. qui était également sur PES 21 mobile. Hmm. On pas pas de breaking news les amis, Breaking news, il y a une news qui vient de tomber là il y a 11 minutes incroyable au niveau justement d'e-football. Euh, Konami signe un accord d'exclusivité avec l'United Soccer League, l'organisation qui regroupe les divisions 2, 3 et 4 des USA. D'accord. Ouais, ta Breaking News, elle est claque, on va pas se mentir, lui torrent. <rire> je <rire> pas un truc de ouf, hein, mais là, j'ai j'ai lu ça, j'ai dit ah ouais, div 2 ah, 3 4 des USA. C'est mais... poli, c'est pas. <rire> Vous voulez rester poli, <rire> <rire> poli attends, il dit a rien à faire. Ah deux ou pas, mais il y a truc, tu franchement. Déjà que la MLS, le niveau, il est quand même pas pas incroyable. Là la div 2 3 et 4, on se. Non, c'est bien d'avoir des licences, mais frérot, évite les breaking news, les gars, dingue, tu vois. J'avais un covras, il a retenu son souffle, c'était fait. Bah ouais, mais frère, t'as utilisé ça comme si tu me disais. quoi un truc de ouf, le favori Le fameux remaster de PES6 en HD, c'est bon, j'ai pas Tu vois, Ah, désolé, j'étais obligé. J'ai entendu, je sais pas quoi, je vais me après il me dit. C'est du contenu, c'est pas du contenu, c'est des licences, c est, c est pas... et c'est pas parce qu'il y a des licences qu'il y aura du contenu, ça n'a rien à voir, tu peux avoir plein de licences et rien en faire En tout cas t'as bluffé, bluffé tout le monde Merci, hein, Merci. c'était la breaking news de Luthor Merci pour la news de Luthor Les ah, gars je vous tiens au courant, moi, dès qu'il y a une info qui tombe, paf, elle est là, elle, elle est sur la chaîne de la S Monaco Inspecteur Luthor Inspecteur Lulu, est j'ai la pipe. Voilà. La euh, et ben en tout cas, le débat est, il est très intéressant. Il, il fait réfléchir. Il fait, il, fait, il fait extrêmement réfléchir. Extrêmement réfléchir. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on n'est on, on est pas encore dans le futur, on est dans le présent. Et un jeu mobile avec, pour l'instant, un gameplay aussi, euh, par exemple, travaillé que PS 2019, ou 20, ou 21, parce que le gameplay était quand même très travaillé, pour l'instant, c'est impossible sur mobile. On est d'accord. J'ai rien qu'au niveau des touches. Bah, on ne peut après, pas reproduire on... toute une manette sur un mobile. Voilà, il faudrait, faudrait réussir à mettre une manette voilà, sur mobile, en Bluetooth et tout, mais il y en a euh, où, où ça se fait, tu vois. Euh, après, ouais, pour l'instant, on n'a jamais vu quelqu'un réussir. Un bon jeu de football en termes de gameplay aussi bon que sur console, je dis pas que ça peut pas exister, je dis juste que, à mon avis, pour l'instant, ils ne savent pas faire ça. Voilà. Demande forcément simplification, on est ouais, d'accord. Il découne, toi qui, toi qui voilà. as un peu le un, un maître du gameplay, du skill, etc. Bah, en fait, le délire, c'est que euh, justement, tu avais, euh, je sais pas si vous vous rappelez, quand eFootball avait communiqué avant la sortie du jeu. Ils avaient mis la fameuse roadmap, je ne vais pas y revenir, on ne va pas revenir dessus, mais ils avaient aussi communiqué sur la fameuse manette. Genre en mode, c'est un package, tu vois, quand tu téléchargeais ton jeu, il fallait impérativement avoir une manette. En vrai, si ta manette fonctionne super bien, d'ailleurs, Sofiane, et Kess, j'ai une question à vous poser, vous utilisez toujours la manette quand vous jouez à vos ADB, je ne sais pas, tous les jeux mobiles auxquels vous jouez Non, écran tactile. Écran tactile. qu'ils sont faits pour ça, ils sont construits pour ça. Voilà, en fait, les, les jeux mobiles auxquels on joue euh, ont vraiment été bossés en termes d'ergonomie, en mécanique de gameplay pour que ça soit beaucoup plus accessible avec ton doigt sur le tactile que la manette. Mais par exemple, un jeu qui... Tu parles de Genshin Impact qui joue aussi sur console. Alors, tu, tu, tu, tu, tu peux, peux franchement, euh, le jeu il a été très bien travaillé pour que tu puisses le gérer avec tes doigts. Mais par contre, tu peux mettre une manette. Et le fait de jouer à la manette, bah, ça sera la même chose que sûr. comme si tu jouais sur PS4 ou PS5. Parce voilà. que moi, si eFootball... Euh, mobile 2022 et, et, et bien de... après j'ai pas de doute parce que le 21 était déjà bien voilà les jeux mobiles ils ont toujours fait bien avec une manette moi c'était le seul frein c'est le seul truc qui me freinait sur le mobile c'est que j'aime pas le gameplay tactile sur un jeu de foot je trouve que je sais pas j'arrive pas alors qu'il y en a qui gèrent ça très bien et qu'adorent mais moi je me dis si voilà le fait de mettre une manette ça mais là, mais là, mais là du coup ils ont dit que ça va être euh... oui. ça... avec la manette il va avoir euh... ouais ouais ouais des... Okay. Okay. Et ça, tu vois, bah ça, personnellement, ça peut me faire jouer. Peut-être que ce sera finalement mon jeu de foot de l'année. Par, par contre, anecdote, anecdote mm -hmm. intéressante euh, par rapport à ce que vous étiez en train de dire. J'ai un ami à moi qui euh, n'aime pas forcément les jeux de foot, mais euh, quand on a discuté lui et moi autour d'un tacos, euh, mm -hmm. il, il me là. demandait si je jouais à, à PES. Je ne me rappelle plus c'était lequel, je crois que c'était soit le 2019 ou le 2020. Il me disait si je jouais à PES sur mobile. Et moi je disais ouais. non, moi, moi je joue euh, sur console, il n'aime pas le foot, hein il n'aime pas les jeux de foot et tout, etc. Il m'a dit ah moi je joue et tout, euh, euh, sur téléphone ils l'ont bien fait, etc., etc. Donc même une personne qui n'aime pas potentiellement le foot... Sur le mobile, souviens, il a bien apprécié. Voilà, voilà. voilà. ça c'est un très très bon point, un point ultra intéressant, c'est vrai que finalement, un mec qui est pas foot de ouf, qui voilà n'est pas habitué à jouer au jeu de foot ou quoi, là il a toute cette interface, toute la fameuse ergonomie dont on parlait tout à l'heure, euh, tu Il en faut pas plus que ça en vrai, tu vois. Même si les mechas sont pas pareils que sur console, je pense que ça ouvre un plus large public. Hein. Ah je bah, suis entièrement d'accord avec toi. Tu dit, <rire> <Je> dis, ça. <rire> il, il aime, il aime pas. Ouais, mais encore vrai, une fois, qu'est-ce ouais, qu que je vais jouer sur mobile euh, PS Moi j'ai dit. <rire> bah oui, non mais console. <rire> encore une fois sur euh, sur mobile, on a beaucoup plus de potentiels joueurs. Tout le monde a ça, un téléphone. Alors qu'une console, tout le monde n'a pas une console. Ah ouais, ouais c'est vrai. J'avais lu un article, mais je ne me rappelle plus exactement des chiffres. En fait, c'était la moyenne d'âge des, des joueurs. Des, ils il donnaient la moyenne d'âge du, du jeu vidéo. Et j'avais trouvé mmh. que la moyenne d'âge a été super élevée. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. C'était plus, mmh. plus de 40 ans. Et en fait, dans l'artiste, ils expliquaient que c'est parce que maintenant, il y a plein de gens qui jouent, par exemple, à Candy Crush. Et c'est des gens c'est hein. le goût quand Candy crush. Hein. Et c'est des gens qui sont goût, plus tôt, âgés et qui jouent à Candy Crush, tu vois. Facile de jouer. Wow, pas forcément, tu vois, le mec qui joue à Candy Crush. Non, vois, il mais il y chaud. a plein de gens. Moi, <rire> ouais, il y a plein de gens que je connais euh, et qui sont euh, dans une tranche d'âge supérieure à la nôtre et qui jouent, euh, ouais. mais ils jouent. <rire> tu leur dis, tu joues aux jeux vidéo, ils vont te dire non. Moi, je joue pas aux jeux vidéo. Ouais. Bah si, tu joues à, ta, à ton téléphone. Ah, ouais, c'est pas pareil. C'est un jeu vidéo quand même. ça reste ah, un jeu vidéo, mais Moi, je pense. Euh, aux anciens jeux mobiles auxquels je jouais, il y avait euh, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, etc. D'ailleurs, il y avait même eu de l'e-sport sur Clash Royale pour vous dire qu'il y a un, bien sûr, euh, les les jeux. Euh, Comment c'est le a, studio Celle euh, de... quelque chose, je sais plus. Mais ouais, voilà, jeu super leur Ouais, Super celles. Celles. Leurs jeux, ils sont ouais. tous incroyables. Ouais, non, mais ils font des trucs incroyables donc euh, en fait c'est là où on, on se rend compte qu'ils ont euh, une communauté un public et beaucoup de joueurs sur leur jeu puisqu'ils arrivent à créer des événements autour de ça et justement euh, Yepkeis s'il le disait même sur DB Legends voilà Dragon Ball Legends on a euh, le championnat du monde euh, chaque année bon avec le Covid il y en avait un ça avait été retiré mais où mm -hmm. on a des joueurs qui représentent chacun leur pays qui sont qualifiés. Mmh, On appelle ça le showdown sur le jeu Drive Ball Z C'est comme euh, la, la Coupe du Monde et ça a été archi suivi. Ah ouais, de ouf! Ça, ah ça, ça, ça ouais. se structure de ah ah mal. Plus, ah plus qu'une compétition ah là, plus économique. De quoi? Plus qu'une compétition. Wow, plus que... Que, ah, des oui. balles, que, que, que des balles perdues, Luthor. Ah, ouais, non, mais ouais, clairement, plus qu'une compétition. Bah, bah ouais, parce que, mais tu as, as des équipes qui ont les rosters, tu as des équipes prestigieuses. Le PSG e-sport est sur Brawl Stars, par exemple. Tu as pas mal de de, de, de grosses structures. Après, qui... ça reste des jeux mobiles qui sont pas comparables à des jeux consoles, ça. Je suis désolé. Oui, bien euh, sûr. Euh, mais Tu mets Brawl sur console, euh, je pense pas que ça marche, tu vois. Bah non, Après, bah... voilà, tout dépend du type, bien sûr. Il y a l'adaptation, entre guillemets, l'adaptabilité, voire certains types de jeux, j'en parlais tout à l'heure. Mais oui, il y a des sports dessus, pour revenir D'ailleurs, Dragon Ball Legends, vous m'aviez dit tout à l'heure, les gars, qu'il y avait un circuit sport. Oui, voilà, il y avait un circuit sport. Et euh, du coup, euh, il y a même eu, euh, voilà, euh, à, à deux reprises, Championnat du Monde. Euh, première année, je m'en souviens, c'était euh, à ça. Hey, C'était un truc de était fou. C'était archi suivi. Tout le monde regardait. Et, et, et, et, et en un vrai, jeu, des sports sur un jeu mobile. Il enfin, y, y a du suspense. Bah Il ouais. y, y a des et, trucs. Et, et au-delà de ça, ah, les gars, les organise. Sofiane, on a déjà organisé, toi et moi, des tournois sur FIFA à, oui. à une certaine époque à la l'année. Oui. Euh, frérot, organiser un tournoi avec des setups télé. Euh, console, ah, tout le matos là frérot, hé, amenez tous vos téléphones limite à des câbles, voilà. as ton chargeur en termes de gestion et en fait c'est pour ça que et ça revient un peu finalement à cette thématique du jeu mobile à venir ou pas du jeu vidéo, l'accessibilité la facilité et l'université l'universalité finalement, bah en fait c'est des arguments qui, qui, qui pèsent hein, qui, qui pèsent le, le mec il s'est déplacé avec son mobile en poche, c'est tout voilà. Bon après aussi ouais. en termes d'organisation il faut connecter le, ouais. Df, le PC voilà pour pouvoir ouais. le caster faire en sorte que ça soit toujours moins compliqué que de ah, on l'avait fait à Chartres bah, on avait casté un tournoi avec Sofiane à, ah oui, euh, à Chartres il y avait, il y avait même sucre et ouais. on avait fait justement le tout premier tournoi Dragon Ball Legends la première année de Dragon Ball Legends euh, euh, à sa sortie je m'en souviens. Messieurs, on arrive à la dernière partie, les questions oh, du chat. Ouais, pas questions ou observations euh, non, pas mais... je <rire> Désolé, <rire> je t'ai coupé. Désolé, je t'ai coupé là. Ah, j'avais lancé le jingle, le jingle il l'attend pas. C'est le jingle quand il est lancé, tu sais, c'est comme un train, tu l'arrêtes pas. Donc n'hésitez pas dans le chat euh, si vous avez des questions, des observations. Euh, bah voilà. Si d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Il y a pas de problème. Le chat, toi. Oui, c'est le chat, moi. Définition. Ouais, je compare le du sondage <rire> qui a été posté par la S Monaco sur Twitter. Ah, exactement. <rire> je suis d'accord. Attends, ouais. attends. dessus. Attends attends. Et ben. C'est quoi oh, Je vais euh... le, je vais le reprendre. Le sondage était simple. Il disait, les jeux modules sont-ils l'avenir du jeu vidéo 82,4 de non. Après, c'est ce que je disais. Je pense que si c'est vous qui aviez fait le sondage, le résultat aurait été clairement on complètement différent. Les communautés sont différentes. Les oui, oui, oui, Son communautés sont différentes. Mais regarde, il y a Alexandre qui dit quelque chose de, de, de pertinent où il dit Soso, il m'a mis un coup de froid avec le fait qu'il n'y aura plus de consoles. C'est vrai, Soso. Une... Il a climatisé. Mais non, mais soyons réalistes. Pour moi, c'est ça. Soyons réalistes. Pour moi, c'est ça. Pour moi, l'avenir des consoles s'arrêtera tôt ou tard. Tout passera par le cloud gaming, par les plateformes de streaming. Pour moi, ça sera ça. ouais en fait, tu auras Netflix, mais tu auras PlayStation. Ils auront leur échelle de Netflix. Euh, voilà. Sauf pareil, euh, ouais, ce sera... Voilà, ça sera... Pour moi, ça sera ça. Euh, un coup en moins pour eux, plus besoin euh, de se prendre la tête avec les ruptures de stock de consoles, etc. Mais c'est une facilité euh, de fou pour ouais, eux. peut-être que la seule chose que tu auras acheté, c'est des manettes, si tu préfères la manette PlayStation ou la manette euh, Xbox. Ou... Ouais, voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça sera ça. Ah, il... il nous étonne, il est il dit des choses intelligentes maintenant, Sofiane. As vu ah, Attention, ah, moi, j'ai toujours pensé, moi. <rire> on, on pourrait penser aussi... C'est que bon, du coup, on, on oublie les, les, les jeux consoles, on met le jeu sur le téléphone et après, comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais de Chromecast sur, sur les Netflix, ouais. Chromecast sur la télé. Oh là non, je rigole, je la raconter. <rire> mais, ah, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités et, euh, et, et pour moi, enfin, pareil, c'est logique. C'est ça, il a raison, ça demande euh, des gros serveurs et surtout, ça demande qu'on ait tous une grosse connexion. À l'heure actuelle, on n'est pas tous fibrés encore. C'est ça, c'est pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de le faire aujourd'hui, mais dans dix ans, là c'est sûr et certain, toute la France sera fibrée, et puis bon, tous les autres pays également, voilà, et encore les autres pays, tu vas au Japon, tout ça, ils ont déjà des fibres bien plus évoluées que nous, donc pour moi, c'est la logique, la. Ouais, ouais, regarde Après, on a la 5G et tout ça qui arrive à la 5G. Elle est des fois plus puissante que les connexions euh, des particuliers chez eux qui n'ont pas la fibre. C'est fou, c'est tout à l'heure. Il disait vu comment un PS4 soufflait quand je joue à PS21 et hein, football avec un gameplay aussi profond sur mobile. C'est pas faisable. C'est pas faisable, il imploserait sauf que bah justement c'est streaming non, mais qui aurait imaginé il y a trois ans que on aurait par exemple un DB légende aussi beau parce que ceux qui connaissent pas, allez voir des ah, images par exemple voir. sur la chaîne de ah, ces deux personnes. Manches. Le jeu, il est magnifique, on dirait que c'est l'animé. Ah, voilà. Non mais c'est clair, c'est euh, c'est même plus beau que le jeu euh, Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS4. Ah. Moi je le dis. Non mais de toute façon je l'ai déjà dit à ma communauté et la plupart des gens sont d'accord avec moi. Non mais c'est C'est sûr. Que... Ça ah oui non mais. On va ça que... ce moment, on va le mettre tu vois. Ah sur, ouais c'est être on peut clipper. Non, après, il a raison parce que Xenoverse, il y a des graphismes particuliers. Il y a un voilà. graphisme 3D, etc. Il y a, etc. Il y a Xenoverse ouais. 2, sur PS4, il y a un graphisme assez particulier. Et il y a Talrino il vient de lâcher une balle perdue ouais, là. La Dragon, la Ball Dragon Ball Super. <rire> DB des, des Legends, plus beau que Dragon Ball Super. Euh, Super. Euh, non, mais clairement, en fait, le jeu mobile Dragon Ball Legends, quand il était sorti, il y avait des graphismes potable tu vois mais on voyait quand même quand ils sont mobiles mais là en fait tous les mois on a des mises à jour etc et là on a encore une mise à jour oh, mais ce matin, elle a, a, elle a, a été dingue. dévoilée aujourd'hui mais incroyable en fait, ces qualités mmh, ces oui. qualités ces qualités euh, cinématiques maintenant ouais voilà c'est ça c'est clairement ça c'est clairement ça non, ce on, on est dans le vraiment... téléphone qualitativement en fait parce que faut ramener aussi le fait que c'est sur un plus petit écran donc la qualité elle, oui. elle paraît même plus belle que sur certaines télés hein. Bien sûr, ça aussi il faut le prendre en considération. Forcément, exactement. tu aurais le même jeu sur une, une grande télé, ça serait moins beau je parce que les pixels de... ils seraient étirés. Attention, tirés. Euh, euh, là, là tu parles de télé, mais même par rapport aux écrans de téléphone. Par exemple, moi, mon écran il est comme ça, Sofiane, est-ce que tu peux ouvrir le tien Oui, bah, oui, bien sûr. Comme ça, on montre un petit peu, regardez. Et le jeu, euh, franchement, il est, il est, on va dire, très bien adapté sur les différents écrans que tu peux rencontrer sur les différents téléphones. Ah, lui, c'est pas... une télé qu'il a dans sa poche. Il a une ah, télé dans sa poche. Je... Il <rire> a une télé dans sa poche. Non, non mais, mais, il mais il ça, Les écrans euh... OLED et tous, les écrans OLED sur mobile, ils sont très beaux. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, mais clairement, c'est vrai qu'il a raison, parce que moi, je joue quand même sur un plus grand écran que lui. Et c'est vrai que mon jeu reste sublime. Il va falloir que je passe chez SFR pour aller acheter un nouveau téléphone. Non, moi, j'ai l'iPhone X, il fait le taf. Moi, je j'aime pas, même si demain, tu me. Enfin, Sofiane, il est en train de nous montrer son téléphone en mode Ouais, regarde comment il est grand, comme ça, je peux regarder. Mais t'as ta télé, frérot, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois c'est c'est pas la même. C'est pas, pas, pas pareil. pareil. Ah, non, vous n'êtes pas fixé, les mecs. Il me... est à l'ancienne, ah, hein. finalement. Ah, oui, mais non, de mais, mais ah, Bogone. au restaurant. T'es en vrai. justement. Oh. Qu'est-ce que je vais regarder mon écran Que Je suis avec un ami. On perd la notion des relations sociales. Ah, C'est bon, mec. Il parle fait... ah, okay, ah, ouais, ouais. bon au cacao. C'est ça. Allez, deux mots débat. Regarde, tu viens acheter. Regarde. Regarde. Regarde ce qu'il fait dans sa bouche. Regarde, je suis train, Bim. Hop là. Ah, il voilà, a même quoi. amené chez toi, ça <rire> Assumeur. Assumeur. Assumeur. Je me cache dans le lit. Assumeur. Je suis mort. Voilà. Tu, tu dors, beaucoup plus. <rire> ouais, tu dors beaucoup plus que ton Bon, bref, les amis, ce débat touche à sa fin. La petite okay. tradition, c'est que chaque invité a le droit à une dernière parole. Voilà ce qu'il a envie. Mm -hmm. Bon, vous, vu que vous êtes euh, deux sur le même écran, vous allez devoir Non, je rigole. Vous aurez mm -hmm. chacun votre, euh, votre petit mot. Allez, qui veut commencer euh... Allez, allez, commencez, on laissera voilà, les invités. On laisse les stars après. Voilà, en fait, bah, déjà, je voulais remercier Soso et Yekaze hein, d'avoir euh, accepté l'invitation. J'ai kiffé passer, euh, faire ce débat avec vous, tout simplement. C'est un sujet qui est ultra intéressant. Euh, la thématique, voilà, elle était assez générale, mais on, à chaque fois, on revenait à chaque fois sur euh, les, les jeux de football hein, qui nous intéressent beaucoup. Euh, moi, à titre personnel, hein, par rapport au sujet... Étant donné euh, l'essor, finalement, du jeu mobile, l'audience conséquente et ce, ce cassage de barrières, en fait, sur lequel on est revenu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde, quasiment, a un mobile, ouais. bah, je pense en effet qu'il va faire partie de l'avenir, tu vois, clairement. Enfin, c'est déjà clairement, je pense, dans, dans cette route-là. Et euh, bah, je voulais remercier le chat, Soso, soye, euh, ma famille, c'est euh, <rire> genre le mec qui un cacao. La vie ouais, en vois. général. Non, c'était un vrai kiff, c'est un sujet qui est très intéressant et je voulais encore remercier nos invités. Ouais. Ça. Et bah, moi, franchement, je vous remercie. C'est toujours un plaisir voilà, de se retrouver avec euh, Idekun et, et Luthor parce que c'est vrai que maintenant, on a pris quand même des chemins assez différents, mais on a toujours notre amitié euh, qui est liée. Et ça fait plaisir bon. voilà, de pouvoir échanger un petit peu sur notre expérience au fur et à mesure des années que l'on se connaît dans des domaines ouais. différents. Moi, plus maintenant sur les jeux mobiles, les mangas, etc. Et puis, vous, toujours dans le foot avec approfondissement. Et au final, on se rend compte que ça se rejoint quand on parle justement de consoles mobiles pour l'avenir des jeux vidéo dans euh, plusieurs années à venir. Et pour le coup, ça, c'est vraiment très, très cool. Et comme d'hab, bah, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Puis bon, bah, à côté de moi, j'ai le Zouave qu'elle a chez moi. <rire> je vais partir dimanche. Il ne part plus. Il part m'a dit pour l'instant, je reste. Bon, bah reste. <rire> Allez, mon case. Okay. Merci mille fois pour, euh, pour l'invitation, euh, Luthor et Hidekun, ça fait grave plaisir, des personnes en or, Hidekun, hein, on, on s'est rencontrés sur euh, PES et tout, Pvd, on a super vrai. bien, c'est vrai. je crois. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool, et, et Luthor, Luthor, c'est un phénomène, c'est c'est grave, <rire> oh Luthor, ça vous empêche de dormir jusqu'à 5h30 du matin, grave, ouais. Ouais, ouais, cool. grave. oh Luthor, je vais une veste de la S Monaco, moi aussi, Écoute, <rire> on va arranger ça, j'y vais dimanche, t'inquiète pas, <rire> c'est ah, bien, merci, en tout cas, merci à vous tous, merci au chat, et ça fait grave plaisir, voilà. À moi alors comme d'habitude c'était un réel plaisir de faire ce mardi débat je vous rappelle hein, tous les mardis sur cette chaîne de 19h à 20h30 ce soir c'était vraiment particulier parce que voilà c'est deux amis deux personnes que j'aime énormément et deux personnes également que j'aime énormément en tant que modèle sur youtube et sur Twitch, dans leur animation leur énergie la qualité de leur travail et ça reste ça restera toujours mes modèles voilà je tenais à vous le dire les amis mais vous savez ce que je pense de vous euh, il découle, toujours un plaisir d'être avec toi, mon ami. Mais nous, on se retrouve mardi Merci. prochain pour, encore une fois, un très, très beau débat. La Rediff, ici même ou sur ma chaîne YouTube, dans quelques jours, je vous fais d'énormes bisous, tout le monde. On était sur la chaîne de l'AS Monaco. À mardi prochain. Salut tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Ciao, les gars.